Donc, on a euh, pour commencer la première table ronde, c'est celle de tous les défis, puisque d'abord c'est la plus nombreuse alors qu'on a le même temps que les autres. En plus, c'est le moment où vous avez mangé le Kouyaman. Je, je surveille les yeux de Kouyaman. Et puis surtout, c'est euh, la table ronde qui est supposée apporter des réponses aux questions de gouvernance et d'organisation. J'ai fait un petit relevé ce matin des différentes formules employées par les uns et les autres à propos des directeurs généraux et de leurs services dans le développement durable et la société sociale. J'espère que tous les présents vont rester. Je vous rappelle que jean Jouzel et Martin Turland nous ont parlé de pression des usagers enseignants chercheurs au service de propositions et d'actions. Ça, c'était la partie sympa. La DGCIP nous a rappelé que nous étions les acteurs de la contractualisation et que nous devions avoir une vision globale pour embarquer les établissements. Le président Fayol nous a dit que nous étions les moteurs, et les animateurs des administrations dans le cadre du développement durable. Et euh, Manuel Thunon Lara et le président de Rennes 1 nous ont imposé d'être des pilotes des transitions en rappelant le rôle clé du DGS. Pour faire face à ces défis, on a à peu près tous construit des plans d'action, des chartes, des mis en place des délégués, enfin chacun dans, sa, dans son établissement, à euh, telle ou telle façon de faire. On aura pour commencer l'éclairage d'un grand témoin euh, qui est Benoît Léniel. Benoît est spécialiste du changement climatique. Il est correspondant du GIEC, notamment. Il est également auteur d'études sur le changement climatique et les risques de l'échelle internationale et locale. Et euh, il a fait beaucoup d'études sur le secteur de la région normande, notamment la métropole de Rouen, que je salue, puisque c'est là que j'y ai été titularisé administrateur territorial. Il y, y, y a prescription. Euh, Aujourd'hui, il est vice-président développement durable et responsabilité sociétale, ça tombe bien. Euh, il est également chargé de missions Eau et Climat auprès de du Mésri et à la Direction Générale de la Recherche. Il va nous donner maintenant euh, dans une vingtaine de minutes maximum, de manière à laisser la place au débat, une fois que vous aurez digéré le Kouyaman. la vision du pat du praticien. Euh, de, du développement durable et de la responsabilité sociétale, avec, euh, compte tenu de ce que je viens de vous dire de son parcours, une vision qui devrait nous emmener du contexte national, voire international, à une organisation intégrée au sein de l'unité de recherche. Bon courage. Euh, il oui, faut passer en mode présentation. Merci. Donc, comme il a été dit, hein, l'idée de, de partir du contexte national, même si vous allez voir, finalement, il y aura, un, il y aura vraiment beaucoup de redites par rapport à, à, à, aux propos de ce matin, hein, mais ça permettra peut-être de faire une synthèse. Et puis ensuite, je referai un retour d'expérience sur ce qu'on met en place à l'Université de Rouen. Alors, euh, pour rappel, hein, euh, le développement durable et la responsabilité sociétale, c'est vraiment euh, le croisement et normalement trouver un équilibre entre trois euh, piliers que sont l'économie, euh, l'environnement et la société. Et comme vous le savez, hein, depuis de nombreuses décennies, euh, l'économie euh, a la bulle. Euh, s'est agrandi et s'est écarté, euh, si bien qu'on n'a plus cet équilibre. Euh, le développement des activités euh, humaines a conduit à de nombreuses contraintes, hein, des contraintes sur nos, de la surexploitation de nos ressources naturelles, l'accroissement des déchets, des rejets, des émissions de gaz à effet de serre, avec euh, bien évidemment des conséquences sur le changement climatique, étalement urbain, bétonisation, etc., etc., Bien évidemment, tout ça détériore notre environnement avec des pollutions de l'air, du sol, de l'eau, des épuis, épuisements des ressources, destruction et fragmentation des milieux naturels et perte de biodiversité. Et bien évidemment, le changement climatique. Je pourrais vous parler longuement du changement climatique, euh, mais euh, je ne vais pas le faire. Et je dirais de toute façon, euh, les deux semaines qui viennent de s'écouler vous montre bien à quel point il y a une urgence face à ce dérèglement climatique. Comme le disait Jean Jouzel, au vu des émissions de gaz à effet de serre, on est sur une trajectoire de plus de 3 degrés, ce qui veut dire que ces événements extrêmes vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Tout ça, bien évidemment, menace l'équilibre de la société et de l'environnement, mais aussi l'économie, puisqu'on a une menace sur la contribution de la nature aux, po aux populations, une augmentation des inégalités sociales, et tout ceci pour certains pays est source de tensions et de conflits. Alors bien évidemment, ça suppose, ça a été dit ce matin, de changer de paradigme. C'est vraiment indispensable. Si on veut retrouver un équilibre, une harmonie entre, justement, développement économique, respect de l'environnement, des sociétés et de l'individu, ça suppose nous interroger dans nos décisions à la fois individuelles, mais aussi, bien évidemment, collectives, pour avoir des actions concrètes pour une société plus inclusive, une gestion raisonnée des ressources et la sécurité, bien évidemment, des biens et des personnes, euh, qui est euh, évidemment un création, dans un sens de création de valeurs d'intérêt général et de bien-être partagé. Alors la place de, de l'ESR et de l'université... Euh, à l'université, c'est la source du savoir scientifique hein, donc, et de la transmission de connaissances aux jeunes générations, notamment. Donc, ça veut dire qu'on doit être un acteur vraiment central autour des objectifs de développement durable, à la fois dans une approche citoyenne et aussi dans une approche visionnaire hein, tournée vers l'avenir, avec notamment euh, nos deux missions intrinsèques, hein, qui est vraiment de favoriser une recherche fondamentale et systémique qui est soucieuse de nos valeurs, et une formation aussi en masse épistémiologique euh, pour préparer aux mutations et notamment aux au, au métiers de demain et à l'évolution aussi des métiers actuels. Et donc préparer l'avenir et contribuer au progrès de la société dans sa globalité. Le contexte national, on en a parlé hein, euh, déjà, c'est euh, notamment aller... Euh, vers les 17 ODD définis par les Nations Unies. Et il y a un engagement fort de la France autour de ces ODD, hein, euh, avec une feuille de route. Une feuille de route, et vous pouvez la retrouver sur le site internet indiqué ici. Euh, un élément important sur ces ODD à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas forcément les prendre au pied de la lettre, parce que ces ODD ont été définis pour les États. Donc quand on veut les appliquer dans une université, il y a besoin d'adapter ces ODD. Ensuite, ces ODD sont souvent regardés de trop en silo. Donc ces ODD doivent être regardés de manière transversale. Autre élément, euh, bien évidemment la loi de programmation de la recherche. Comme vous le savez, il est écrit, euh, j'ai noté ici les éléments clés, hein, que... Les ambitions de la science française doivent répondre à ces ODD, à ces grands enjeux et au travers d'un continuum qui va de la recherche à la formation. Et il est écrit également dans cette loi de programmation que les établissements publics ayant une mission de recherche devront rendre compte de leurs actions autour de ces enjeux de, tra de transition. Autre élément important dans le code de l'éducation, c'est l'article 41. Euh, où il est inscrit, inscrit qu'on doit aller aussi vers une sensibilisation et une formation euh, de ces enjeux. Alors, on a vu ce matin déjà un certain nombre d'initiatives. Hein. Elles sont nombreuses actuellement. Alors, quelquefois, ça a été dit aussi à un moment donné, on s'y perd hein, dans toutes ces initiatives. Hein. Donc, j'en ai indiqué certaines qui me, qui nous, me paraissaient importantes... Il y a la mission du GT Jean Jouzel, hein, qui a été présentée par, par Jean Jouzel ce matin, avec ces deux fameux rapports hein, qui nous permettent d'avoir euh, des recommandations, hein, sur comment sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et de développement durable. Et les recommandations sont intéressantes, parce que c'est des, des recommandations à la fois pour les établissements, mais des, des recommandations également pour le ministère. Hein. Euh, on a bien évidemment le comité... alors. Un élément important, je ne me souviens plus si Jean l'a dit ce matin, c'est que suite à ce rapport va être créé un comité informel à l'échelle nationale pour qui sera un peu un observatoire pour voir comment sont intégrés ces enjeux, notamment dans les formations. Bien évidemment, dans les, dans les initiatives importantes, il y a toutes les initiatives autour du comité de la transition socio-écologique de France Université. Et puis un élément justement important, c'est notamment la reconnaissance du label des DRS à l'HCRS. Donc j'ai indiqué aussi le chiffre project, on en a parlé ce matin, l'UVED, le grand baromètre de la transition écologique. Alors toutes ces initiatives ont pour objectif, bien évidemment, d'apporter des recommandations et proposer des outils pour éclairer le débat et voir comment on peut intégrer ces enjeux dans l'enseignement et la recherche. Alors quand on regarde ce qui est mis en place au sein de l'ESR français, c'est très hétérogène finalement. J'aurais tendance à dire, à part quelques universités, les actions sont souvent assez ciblées. On a parlé notamment des actions qui touchent à comment réduire nos impacts sur l'environnement. Et on n'en est qu'au début, finalement, dans l'intégration de ces enjeux en termes de recherche et d'enseignement. Euh, et ce qui est important, c'est essayer d'avoir une vision intégrée de cet ensemble et essayer de le, de le structurer. Alors, il y a quatre piliers, finalement. Hein, dans la démarche hein, qui doit être structurée, on a quatre piliers. Hein, qui sont au centre ici de, de ce schéma. Le, le pilier, euh, le, Un des piliers, bien évidemment, c'est diminuer les impacts sur l'environnement. C'est notre qualité de vie universitaire qui comprend la QVT, la QVE, l'inclusion. Euh, et là, il y a beaucoup d'initiatives finalement mises en place dans les, dans les, les établissements de l'ESR. Et comme je le disais, un peu moins quand même sur la recherche et la pédagogie. Pourquoi Parce que la recherche est compliquée. Pour répondre à ces enjeux, euh, il faut faire de la recherche vraiment transdisciplinaire. De même que pour la pédagogie former les citoyens de demain, ou, for ou formation tout au long de la vie, là aussi on a besoin de formation euh, où on fait du transversal. Et vous savez, à l'université, on a tendance quand même à fonctionner beaucoup en silo. Euh, ça suppose aussi toute la difficulté euh, sur le schéma, c'est que euh, quand on veut mettre ça en place, il faut partager la feuille stratégique, il faut co les actions avec nos parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les directions, hein, euh, la direction de l'URN, l'équipe de direction, mais c'est aussi bien évidemment les composantes, les services et les laboratoires, il faut entraîner tout le monde. Et puis ça ne peut pas se faire tout seul, ça se fait forcément avec les parties prenantes externes, et vous, les parties prenantes à l'externe, bien évidemment, on en a indiqué ici, c'est les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les établissements financiers, les autres universités, écoles à l'échelle nationale, internationale, les ministères, pas simplement le nôtre, les organismes de recherche et tous les réseaux pros, D'où la complexité à mettre en œuvre. Alors ça, c'était le contexte national. Maintenant, je vais vous donner le retour d'expérience à l'université de Rouen-Normandie. On est une université pluridisciplinaire, donc on doit être capable de, de faire ce, ces actions transversales pour être un acteur majeur du DDRS. Donc on a euh, inscrit une déclaration de politique générale hein, qui est indiquée ici. Hein, C'est pour aller vers une vision partagée de ces enjeux au sein des parties prenantes internes de l'URN, mais également en partenariat, comme je l'ai dit, avec nos parties prenantes externes pour intégrer et construire des actions hein, dans nos missions. Alors... On a rapidement inscrit ça dans notre document stratégique qui a été évalué par l'HCRS. On a trois axes stratégiques et on a un des trois axes stratégiques qui correspond à ces enjeux. Et je vous ai indiqué rapidement ce qui est écrit dans le rapport HCRS. Il a été écrit dans le rapport HCRS et ça c'est important pour nous qu'on était parmi les établissements précurseurs dans ce domaine, et que ça nous donnait une signature distinctive. Mais bien évidemment, dans un rapport HRS, on a des points faibles, et vous voyez, notre point faible, c'est partager cette feuille de route. On n'a pas suffisamment communiqué en interne et à l'extérieur, et suffisamment partagé cette feuille de route. Et puis, si on a des, des, des actions qui sont déjà mises en place, on a besoin aussi davantage de co construction Alors, on s'appuie... On a parlé du label national des DRS ce matin aussi. Alors, nous, ça a été important ce label qu'on a obtenu en 2020. C'est compliqué pour une université d'obtenir le label. Je dirais c'est plus compliqué que pour une école d'ingénieurs. Mais c'est vraiment important d'y aller parce que ça aide à structurer. Nous, ça nous a vraiment aidé à nous structurer autour de ce label. Alors ici, je vous ai indiqué, autour de ce label, ça nous a permis aussi de construire notre feuille de route stratégique. Elle était basée sur une vision historique, hein, parce qu'on a une politique menée depuis plus de dix ans, hein, notamment, il a été mentionné aussi ce matin, le plan vert, et puis on l'a réactualisé au regard des recommandations nationales, notamment du rapport Jean Jouzel, et aussi des réflexions menées avec des groupes de travail qu'on a mis en place. On a mis en place trois groupes de travail. Il y avait un groupe de travail qui existait depuis longtemps autour de la vie de campus, les impacts sur l'environnement, et on a mis en place deux groupes de travail sur l'enseignement et la recherche, comment intégrer le DDRS en recherche et en enseignement. En sont ressorties six ambitions, six ambitions pour assumer notre responsabilité sociétale. La première, elle correspond à la gouvernance, vraiment, comment on inscrit cette démarche de façon structurée, et intégrée. Les suivantes, vous voyez, le 2, c'est autour de la pédagogie. Le troisième, c'est autour de la recherche en insistant sur le terme recherche transdisciplinaire. Et dans les échanges avec les collègues, il a toujours été, euh, on a été obligé quelquefois d'un peu déminer, je dirais, parce que le terme transdisciplinaire fait peur. En ce sens que les collègues nous disaient, euh, ça veut dire. On abandonne notre discipline et la réponse que l'on faisait dans ces cas là c'est non c'est parce que vous êtes bon dans votre discipline qu'on pourra faire du transdisciplinaire donc il ne faut pas opposer les deux euh, et puis bien évidemment la partie euh, l'ambition 4 c'est diminuer nos impacts sur l'environnement l'ambition 5 c'est les conditions de vie au travail en général pour les personnels pour les étudiants et l'ambition 6 c'est euh, comment on travaille avec nos partenaires pour un, un territoire d'innovation durable Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter toutes les ambitions, j'ai présenté juste la première parce qu'elle correspond... Non, non, rassurez-vous, elle correspond justement à la gouvernance euh, qui est le sujet aujourd'hui. Donc l'idée, euh, ça a été dit aussi ce matin, c'est qu'on euh, a un document stratégique et donc il y a besoin de le partager et de co-construire avec tous nos parties prenantes, et c'est ça la difficulté, un plan d'action opérationnel, comme a été dit ce matin, avec des actions, des, un agenda et des indicateurs. Mettre en place une structure opérationnelle, et ça j'y reviendrai, on y a beaucoup réfléchi et c'est toute la difficulté quand on fait du transversal. Euh, déployer aussi un dispositif de sensibilisation et d'accompagnement, parce qu'il faut accompagner nos personnels, les étudiants, dans cette démarche. Et puis ça rejoint aussi l'autre point, qui est il faut avoir un plan de communication stratégique et opérationnel qu'on n'a pas suffisamment développé en interne et à l'extérieur. Et puis, bien évidemment, on s'appuie, comme je le disais, sur le label DDrS, sur du long terme, et pas sur un chat. Alors, sur l'organisation, voilà, c'est pour vous montrer un peu l'organisation actuelle, et je vais vous montrer vers où on va ensuite. Donc, on a un VP, comme dans beaucoup d'universités, un VP DDrS, une DGSA qui fait plein de choses, et notamment le DDRS. Un service DDRS avec, euh, assez conséquent. Hein, vous voyez l'université a mis des moyens hein, euh, ces dernières années sur ce service DDRS. Euh, il était tout petit. Et vous voyez, maintenant, on a deux Asies, un IE, un IR, un Prague, et deux cdi qu'on est allé chercher sur des contrats. Les trois groupes dont je vous parlais, un groupe Vite Campus avec 58 référents et deux groupes euh, de travail enseignement-recherche. Pour l'enseignement, 23 référents, qui correspondent à peu près à toutes les disciplines de l'université. GT Recherche, c'est 38 référents de nos 38 laboratoires. Et ça, ça s'est fait en concertation avec les directeurs de composantes et directeurs de labos. Ce qui nous a permis de développer cette stratégie, et puis bien évidemment, en co-construction, et la valider au CEA. Donc ça, c'est notre organisation actuelle. Mais on s'est aperçu rapidement que... Euh, ce n'était pas suffisant, notamment le service des DRS qui est censé euh, appliquer la stratégie et la co-construire. C'est qu'on était assez limité, notamment pour tout ce qui était le partenariat euh, à l'extérieur, avec les entreprises par exemple. Et euh, on a proposé, euh, c'est en cours de discussion, ça sera pré présenté au CA, euh, un institut, de créer un institut des transitions euh, pourquoi Parce que cet institut des transitions mettra en œuvre la stratégie et aidera au pilotage et à la prise de décision. Et puis cet institut aura pour objectif de mobiliser, accompagner, fédérer, valoriser, structurer ces enjeux pour répondre à notre vision partagée. Alors comment imaginer l'Institut Ce n'est pas une composante, parce qu'on a beaucoup réfléchi. À un moment donné, on s'est dit peut-être une composante, mais euh, on a tout de suite compris qu'il voilà, y aurait des soucis avec les composantes existantes dans les discussions. Et dans un premier temps, c'est que notre service des DRS, on va en faire un service commun, dont l'objectif sera vraiment de, de mettre en application la stratégie. Avec les, parties prenantes, euh, avec les parties prenantes internes. Et puis on travaille aussi avec les parties prenantes externes à l'URN. Alors on a déjà beaucoup d'actions, hein, de partenariats fortes, mais qui sont surtout avec les collectivités terri territoriales, régions, métropoles, avec des conventionnements, je vous ai mis quelques exemples. La région, on a un GIEC normand. On a un GIEC sur le changement climatique. Euh, et c'est nous qui portons. C'est d'ailleurs moi qui suis le président hein, de ce GIEC. Donc c'est nous qui portons, mais en interaction avec la région. La métropole de Rouen a été créée aussi un GIEC local pour les enjeux autour du changement climatique. Et on travaille beaucoup avec la métropole autour des mobilités tri-déchets. Donc du, du partenariat très fort avec les collectivités territoriales. Le souci, comme je vous disais, c'est qu'on a aussi rencontré... Euh, beaucoup d'entreprises euh, pour voir quels pouvaient être les liens et on s'est aperçu, bah, si on veut allergir notre partenariat il n'y a qu'une solution possible c'est de créer une fondation voilà. donc on va aussi vers la création d'une fondation euh, pour justement tout ce qui est les financements ciblés plus sur la recherche et, et, et la pédagogie en lien euh, donc avec une coloration qui est atténuation, adaptation et culture du multirisque le service commun, c'est pour vous présenter, le service commun, ce sera le service DDRS qui devient un service commun. Et pour définir la stratégie, on a mis en place une commission. Et vous voyez, on va retrouver les quatre piliers en miroir. Et la stratégie est définie dans cette commission turn, et bien évidemment validation en CA. Et ici, pour terminer, on retrouve les quatre piliers. Un élément important. Vous voyez, en parallèle, c'est qu'on a mis en place un centre de ressources, parce que quand on veut accompagner les personnels, les étudiants, il est important d'avoir un centre de ressources. Donc on est en train de mettre ça en place avec un financement de la métropole. La communication, c'est notre système institutionnel. Et puis, on a aussi un site spécifique qui s'appelle le site TURN. Et puis, tout ce qui est inscrit ici, dessous, je ne vais pas tout faire, hein, bien évidemment, c'est toutes nos actions. Hein, c'est toutes nos actions, juste quelques-unes. Vous voyez, en enseignement, à la rentrée, on a un module justement de, euh, qui va être dispensé autour des enjeux de développement durable à tous les étudiants de première année. C'est un peu un casse-tête, mais bon... Euh, on a aussi aux écoles doctorales mis en place un module d'enseignement. On fait une cartographie de l'enseignement et puis sur la recherche, vous voyez une cartographie des labos qui répondent aux projets, euh, d'objectifs euh, au travers de leurs projets aux objectifs de développement durable. Je vous ai parlé des deux GIEC et on a aussi euh, un, un, un projet hyper transversale sur la création d'un observatoire multirisque en lien avec le changement climatique et puis les autres actions c'est des actions, je, je n'ai pas le temps c'est des actions traditionnelles qu'on qu mène sur le numérique la, la, la maîtrise de l'énergie la mobilité, les déchets, etc. etc. et j'en ai terminé Merci beaucoup <rire> Vous êtes plié à l'exercice dans un laps de temps limité de faire ce début de rétrécissement euh, vers le local. Et nous allons avoir maintenant... Euh, je me suis maintenant euh, en charge de vous présenter deux binômes. Le premier binôme, il est de Rennes 1, donc ce sont les locaux de l'étape. Et eux vont donc nous présenter une vision du lien entre l'université et le territoire. Pour cela, nous avons donc François Bertet. Bonjour François. Bonjour. Euh, qui est directeur de, de projet développement durable et responsabilité sociétale. Il, il est accompagné de Régis Super, qui est chef de mission terrain des territoires. Et ils vont vous présenter... Le terrain des transitions. Les transitions, ça va prendre à écrire mal. Et ils vont nous présenter à tous les deux l'interface entre les services et la présidence euh, et la manière dont le développement durable est un levier de la transformation au sein de l'établissement et un exemple de la station biologique de la forêt de Pimpon dont un petit bout est à la gauche de Régis. Je vous laisse la parole. Merci. Euh, effectivement, on va vous proposer à deux voies un, un retour d'expérience de ce qu'on essaye d'initier à, à l'Université de Rennes. Hein. C'est une voie possible et euh, après ce qu'on a entendu euh, côté euh, Université Rouen-Normandie, c'est voilà, une organisation euh, qui partage les mêmes objectifs avec une organisation qui est un peu plus modeste pour le moment, mais euh, ce qui un, un, le, un des premiers points que vous avez abordés et qui, pour nous, je pense, constitue aussi une étape très importante dans nos démarches, ça a été la labellisation des DRS. Euh, on y a travaillé, la candidature a été, a été portée en 2018, même si la démarche, elle existe depuis 2009, et il y a eu un agenda 21, comme dans beaucoup d'établissements, 2018, il faut préparer une candidature, ça mobilise beaucoup l'établissement, ça mobilise beaucoup la gouvernance, parce qu'il faut préparer un dossier qui est très transverse, qui est multithématique et du coup, c'était un premier point, je, enfin, c'était une étape pour moi qui a, été, euh, qui a été très importante. 2019, on a le label, on est content, mais en fait, c'est pas le point d'arrivée, c'est plutôt le point de départ, c'est vraiment un engagement à aller plus loin, et euh, ça correspond aussi, à, un petit peu après, avec, avec le, le renouvellement des instances à l'université, autour du président de la la volonté aussi de s'engager plus fortement politiquement. Ça s'est traduit de différentes manières, notamment avec la nomination du VP en charge du Conseil d'administration, qui est aussi VP des DRS, donc Eric Hitty qui est parmi nous. Et c'est vrai que le fait de porter politiquement au plus haut niveau cette mission-là, je pense que c'est... C'est un, un marqueur fort, c'est transverse et ça permet aussi un travail avec, de coordination avec les autres, les autres VP qui, en tout cas, je, je pense vraiment a vraiment un impact important. Euh, ça se traduit aussi évidemment ben, aussi dans une, une réflexion dans, la, dans le nouveau projet stratégique hein, sur comment est-ce qu'on on, on fait en sorte que ces enjeux-là ils infusent l'ensemble de nos orientations, Qu'on parle des missions fondamentales, formation, recherche, de la, du fonctionnement de l'activité, du pilotage de l'établissement, mais aussi de notre politique de site, et je, je fais écho aussi à ce que disait jean Josel sur l'importance de la politique de site sur ces sujets-là et de faire de travailler nos, nos, nos complémentarités. Donc... Euh, portage politique fort, une orientation stratégique qui se dégage et puis ben après il faut aussi opérationnali opérationnaliser, il faut des moyens. Euh, donc euh, vous le savez mieux que moi, il euh, faut que ça fonctionne, faut qu il faut qu'il y ait un couplage politique et administratif qui, qui, qui fonctionne ensemble. Donc euh, appui fort de la DGS et de, et de, ses, de ses équipes, ça c'est vraiment important. Et puis ben, des moyens à un moment donné, euh, il y a des fortes attentes de nos communautés, que ce soit des étudiants et des personnels, ils disent ouais, concrètement ben, vous faites quoi Donc c'est euh, des créations, alors création de postes ou, ou re, re, redéploiement de, de, de missions aussi. Hein, je pense que c'est ça qui est important concrètement. Donc il y, y a eu mon, le, le poste que j'occupe de coordination et d'animation de la démarche qui a été mis en place en, en 2020. Il y a la mission de, de Régis qui va, qui va vous être présentée, il y a des missions liées sur la question de l'intégration des enjeux de formation, hein, où à un moment donné, euh, ça, ça peut ne peut pas nous tenir que sur une personne, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un portage et qu'il y ait quelqu'un qui, qui freine son bâton le pèlerin et qui aille voir les, les composantes, les équipes pédagogiques, qui travaillent avec le VP Formation. Donc ça, c'est vraiment, à un moment donné, il faut, faut, faut un numéro de téléphone et quelqu'un qui, qui soit là pour, pour travailler là-dessus. On a un, un chargé de mission sur le numérique responsable, l'accompagnement de projets étudiants, donc voilà, c'est un certain nombre de, de, de thématiques sur lesquelles on essaie d'avancer et de les porter concrètement. Donc euh, des moyens, un affichage politique, mais un portage hein, politique, une stratégie. Et puis euh, euh, ça, on va dire que c'est relativement classique et vertical. Moi, mon boulot, c'est de faire de faire en sorte que ben, à l'université, tout le monde se sente euh, impliqué, euh, concerné par ces enjeux et sache Qu'est-ce que moi, dans mon métier, dans mon équipe, individuellement et collectivement, qu'est-ce que je peux faire Quels sont les leviers Donc la mobilisation, on va dire peut-être plus horizontale, elle est, elle est aussi, je pense, très importante. Je ne connais pas de recette facile. Euh, voilà, on essaye. Euh, sur quoi on s'appuie C'est euh, un réseau d'ambassadeurs. Euh, on en a 57 aujourd'hui. Ce sont des chercheurs, ce sont des informaticiens, des administratifs de tous les métiers. Euh, c'est vraiment intéressant parce que ça, ça permet de décloisonner et de mobiliser euh, sur le terrain des collègues qui vont à la fois remonter des bonnes pratiques, les mettre en commun et en même temps ben, aussi euh, avoir un aspect plus descendant. Mais c'est un, un, un réseau qui est, qui est fondamental pour moi parce que j'ai besoin d'alliés, j'ai besoin de pouvoir m'ancrer euh, dans la réalité de terrain aussi. Et euh, ces collègues euh, ambassadeurs, ambassadrices, euh, mais pas que eux, ils ont besoin aussi d'espace projets de, de, de, de sujets très concrets à travailler ensemble. Euh, typiquement, euh, parmi ces ambassadeurs, il y en a beaucoup qui sont euh, maintenant euh, animateurs de la fresque du climat, donc ont été formés, non seulement ils ont participé à une fresque, mais ils ont été formés pour l'animer et pour pouvoir la déployer dans l'établissement, dans les services, auprès des étudiants. Euh, on a, typiquement, on a fait des chantiers participatifs comme la plantation d'une mini-forêt sur le campus, c'est des espaces où vraiment euh, on décloisonne complètement, on travaille, on est tous ensemble autour de projets très concrets qui, qui, euh, qui est dans notre environnement de vie, de travail, de, du quotidien, et on est euh, comment dire, euh, euh, ben c'est des, des petites actions mais sur des objectifs qui sont effectivement bien, qui nous dépassent, mais qui permettent d'être très concrètement dans le dans le faire. Et ça c'est vraiment quelque chose qui euh, permet de, de mobiliser les collègues, mais ça permet aussi euh, d'identifier, parmi les gens qui se mobilisent, euh, des personnes ressources qui ont des connaissances, qui ont des compétences et qui vont être euh, des accélérateurs de cette transition. Et je pense que ces actions-là, euh, il faut vraiment les encourager. Vous, DGS, euh, mettre... Euh que, le, que les, les aussi les chefs de service se sentent autorisés de, que les, les, les personnels de leur service y s'impliquent en tant qu'ambassadeurs, en tant que personnels qui vont s'engager pour mettre en place une action dans le cadre du forum des DRS, etc. C'est euh, vraiment, je pense, des, des, des, des, des temps d'action qui vont euh, être aussi des lieux où concrètement se fait la transformation, la mise en réseau et, le, et le, les collaborations. Alors, bon, moi, j'ai un ancien projet euh, c'est plutôt de communicant, donc je ne saurais que euh, vous encourager aussi à faire en sorte que les directions de la communication se saisissent vraiment de ce sujet. Euh, parce qu'évidemment, euh, il faut faire et il faut rendre visible aussi, c'est nécessaire. Euh, on, on a des résultats, il faut savoir les mettre en avant. Il y a des acteurs, il y a, il y a des initiatives, ça foisonne partout, donc c'est important de les mettre en avant. Et c'est aussi important, et là c'est pas facile, mais de réussir à mettre ça en, ré en récit aussi pour donner aussi à voir comment on est en train de construire aussi un futur qui est pas compliqué, mais qu'il faut qu'on construire ensemble, qui doit nous inspirer. Et donc là, je pense qu'aussi, ce travail de, de mise en récit, de, de, de se projeter euh, dans, le, dans, le, dans le futur, c'est un travail qui est, qui, est, qui est vraiment important. Alors moi, je pense que sur ces sujets-là, euh, il faut aussi faire attention, il faut être très humble, il faut être clair, il faut être factuel, et euh, voilà, hein, on a tous, euh, voilà, on n'est pas bon dans tous les domaines, donc je pense que voilà, cette posture d'humilité, elle est importante, surtout vis-à-vis -vis de nos communautés qui ne se manqueront pas de nous rappeler que euh, ouais, on, on, monte les, on monte les muscles, mais à côté de ça, on est quand même un peu à la rue. Donc je pense que, voilà, c'est en tout cas un, un des services, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais qui sont importants dans ces, dans ces démarches. Et puis, euh, ben, ces transformations, elles se font euh, en lien avec le territoire. Euh, c'est hyper important et on voit bien que ces questions-là, elles requestionnent la relations des campus avec leur territoire, quel est notre impact, quelle est notre contribution, quels sont nos effets leviers, quelles sont nos expertises qu'on peut apporter au territoire. Et s'il y a des lieux où, nous, universités, on a des implantations très fortes, euh, c'est nos campus, mais c'est aussi nos stations biologiques. Et donc on a décidé de s'appuyer sur justement ces lieux, expérimentations euh, privilégiées pour monter, construire une, une nouvelle mission, la mission terrain des transitions. Quelle transition Je te profite de ce qui vient d'être dit, parce que j'ai trouvé que c'était très très bien. Très, très bien euh Résumé, euh, donc moi je suis Régis Super, responsable de la mission terrain des transitions et j'ai aussi la lourde tâche de vous présenter à la fois une grand-mère et une nouveau-née. C'est La grand-mère c'est la station biologique de Pimpon qui existe depuis plus de 50 ans et la nouvelle-née c'est euh, voilà, le faire-part de naissance, c'est la mission terrain des transitions. Euh, donc euh, simplement moi je suis arrivé comme médiateur scientifique après euh, plutôt un passé de, de chargé de mission et d'éducateur à l'environnement à l'université dans une station de terrain. C'est quoi une station de terrain euh, j'en ai pris la responsabilité et euh, aujourd'hui euh, bah voilà, on a créé une nouvelle mission Donc, euh, moi je suis convaincu que le dehors, j'ai baigné toute ma vie dans le dehors et que le dehors est formateur et euh, ma conviction elle est appuyée par des publications scientifiques qui montrent que euh, la baisse d'expérience de nature le fait qu'on euh, passe de moins en moins de temps au contact direct du vivant et des éléments bah, a des effets directs sur euh, un, une baisse de prise de conscience des, des enjeux euh, pour les générations à venir donc, je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau à la station biologique de Pimpon. Et euh, alors, certains objets parlent mieux que mille mots. Tout le monde me parle de... J'ai du mal, je n'ai pas de cravate à la maison. Donc, j'ai ramené un bout de forêt. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, je ne vous fais pas d'activité de, de découverte. Et j'ai ramené autre chose qui, pour moi, symbolise vraiment beaucoup cette question de terrain. C'est mes bottes. C'est des bottes chameaux. Je vous invite à investir dans de bonnes bottes. Elles sont à la fois remplies d'humus de forêt, et d'eau de mer parce que je travaille également sur une autre station biologique de l'université qui est une île au milieu du golfe du Morbihan. Et ces deux endroits, au-delà d'être des lieux paradisiaques, sont aussi des lieux, comme tu l'as très bien dit François, vraiment des lieux privilégiés pour développer et ancrer ce sentiment d'appartenance au vivant et donc cette nécessité absolue d'agir. Donc euh, les stations biologiques sont des lieux qui, euh, depuis 50 ans et puis parfois depuis bien plus longtemps, visent à rapprocher la science de la société, les scientifiques, étudiants, chercheurs, des terrains, des territoires. Alors il y a autre chose, parce que je vais aussi ramener le petit modèle, parce qu'on a, euh, voilà, a aussi cette, cette ambition, c'est de ne pas juste faire de, de, de l'entre-soi mais de, de, de pouvoir transmettre ça. Et, euh, et cet ancrage, puisque là on est sur la, sur la gouvernance, la transformation et la métamorphose de ces stations biologiques, euh, ben voilà, elles sont toutes récentes. Aujourd'hui, la mission que je dirige, elle est directement liée à la direction générale des services. Pendant 50 ans, les stations ont été loin des yeux, près du cœur de l'université. Pimpon, c'est à une heure de route, 50 km, forêt de Brosseliande, le golfe du Murbihan, voilà, près de Vannes. Ben là, aujourd'hui, euh, les transitions font vraiment partie de la direction générale des services et on intervient avec des collègues, des DRS, enseignants-chercheurs, chargés de mission, auprès des étudiants euh, de manière très, très directe. Et sur la question de, de gouvernance, on travaille et de stratégie partenariale, on travaille aussi de manière très, très, très ancrée avec les territoires ruraux. Ça veut dire que euh, en deux ans, cette métamorphose, on, est devenu des, on était des écrins, parce que tout le monde parle de, des stations comme des écrins, mais on est aussi devenu le bijou, un bijou, alors de manière très modeste, euh, mais un des bijoux de l'université où le public extérieur, les enfants sur le temps scolaire, le grand public, mais aussi les services centraux, les composantes de recherche viennent pour expérimenter des moments en lien direct avec, euh, avec la nature. Et avec la science, bien sûr. Donc euh, ça se traduit par des conventions de partenariat avec les collectivités locales, qui sont aussi sources de financement, de ce qui est pas plus mal. On a une convention pluriannuelle d'objectifs sur la diffusion de la culture scientifique avec euh, le PCI sur le, sur le territoire sur lequel euh, je travaille. Euh, mais pour, pour illustrer un petit peu, parce que là, c'est beaucoup de mots, euh, j'ai ramené des objets. Euh, pour vous dire ce qui s'est passé et ce qui va se passer sur l'échelle d'un mois à Pimpon. Euh, une école universitaire de recherche qui s'appelle Atelier Vivant, qui a réuni des étudiants de Rennes 2 en graphisme, euh, des étudiants de l'école euh, des, des Beaux-Arts et de l'école d'architecture, qui a questionné la relation entre le vivant et le non-vivant sur le territoire. Ils sont venus s'immerger sur le terrain, ils avaient besoin de ça. Une journée à destination de 40 étudiants en, en architecture d'intérieur et design, euh, pour traiter de la question des low-tech, comment inventer un futur désirable et durable dans des métiers qui habituellement sont plus euh, sur de la promotion, euh, euh, centrés aussi sur la satisfaction de, de, de besoins qu'on invente. Euh, dans les autres exemples très concrets, on a aussi le lien euh, qu'a souligné M. Jouzel tout à l'heure entre euh, le scolaire et le supérieur. On est référent pour la région euh, des aires terrestres éducatives. Donc ça m'arrive d'être en face à face avec des dizaines d'enfants pour parler de gouvernance de place des enfants, de manière démocratique, sur les choix de gestion des milieux naturels à proximité de leur école. Euh, et <coughs> par rapport à, à la Direction Générale des Services, euh, aujourd'hui même, la Direction des Affaires et des Relations Internationales euh, commence un séminaire de deux jours à Pimpon. Demain, j'interviens euh, auprès d'eux sur une fresque du climat, avec cette euh, vision et ce souhait de questionner le projet de service au regard des enjeux de transition de demain quand on est en charge des, des relations internationales. Et euh, deux, euh, en tout cas, dernier exemple, voilà, c'est justement à la demande de la Direction Générale des Services, un séminaire de deux jours à destination de tous les directeurs, toutes les directrices des services communs euh, dans une des stations, donc là ça sera à Bayron, après avoir été à Pimpon. Et on va re-questionner aussi sur un temps court, mais comment transformer un équipement de l'université de façon à ce qu'il soit aussi durable et désirable. Aujourd'hui, c'est une île qui ne fonctionne qu'aux énergies fossiles. Comment on fait demain Et quelle est la place, justement, des décideurs et euh, la vôtre, la nôtre, euh, dans ces choix-là Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette passion. C'est un peu de la transmission à la transition. Il y a quelque chose d'intéressant dans, dans ce que tout, ta manière d'être organisée. On continue le zoom. Toujours sur le territoire, avec deux fonctionnaires territoriaux, contrairement aux apparences, puisque Guillaume Placé est le directeur général adjoint de l'agglomération de Sergi-Pontoise en charge de l'aménagement et du développement de la communauté d'agglo et Véronique Balbo est directrice de la culture, enfin elle a été directrice de la culture, elle a été directrice de cabinet aussi dans une grande ville, et elle a même créé le cycle de la transition à l'INET, pour ceux qui ne connaissent pas l'INET, c'est l'Institut National des Études Territoriales, et elle a échoué par hasard, comme un certain nombre d'entre nous, à la direction générale d'une euh, université, et donc euh, tous les deux vont relever le défi de nous présenter une expérience tout à fait originale de déclinaison de la transition euh, de transition autour de l'aspect fonctionnel, académique et territorial et surtout la gouvernance qui est partagée au sein d'une association créée à ce exprès qui s'appelle sergi résumé à la première et dernière lettre, c'est-à-dire CY Campus. Je ne sais pas qui commence, c'est Véro ou Guillaume Donc on a six minutes chacun parce qu'on travaille tous les jours ensemble pour vous présenter un exemple de gouvernance intégrée entre collectivités et enseignement supérieur. Euh, tout a démarré par un choc, un choc. Moi j'arrive en tant que DGS à l'université à l'époque de Sergi Pontoise et j'apprends deux jours plus tard qu'on avait 0,5 millions d'euros au CPER pour 6 ans. Donc c'était un peu traumatique, donc on est rentré dans les questions, en fait, de gouvernance par la question immobilière. C'était absolument pas possible de rester comme ça, donc euh, on a pris l'initiative, université, de réunir l'ensemble des acteurs euh, du territoire, euh, sénateurs, euh, enfin l'ensemble des parlementaires, euh, présidents euh, d'agglomérations, euh, de départements, etc., etc., parce qu'on s'est dit qu'il fallait que tout le monde prenne conscience qu'on ne pouvait pas rester comme ça, et euh, qu'il fallait qu'on partage une vision commune et qu'on défende des choses communes. Donc le truc inaugural, c'est vraiment une catastrophe. Le moment fondateur. Et en fait, ça a tellement bien marché, je vous l'ai fait version hélicoptère, que au bout de, de six mois, on a réussi à accoucher d'une vision commune, mais vraiment d'une vision commune qui fait qu'on s'est mis d'accord pour écrire un cahier des charges commun, faire travailler un cabinet d'urbanistes dessus, et on s'est retrouvé avec un plan guide qui était notre feuille de route, qui était vraiment une vision du territoire qu'on avait transformé, qui prenait en compte la question universitaire, qu'est-ce que l'enseignement supérieur Supérieur apporté au territoire et qu'est-ce que le territoire apporté à l'enseignement supérieur et donc on retourne un peu la ville vers Loise, on, on, on mettait l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur autour d'un parc, on scénarisait les accès à la base de loisirs etc etc, on crée un îlot de, un nouvel îlot d'enseignement supérieur, on scénarisait les accès pour les rendre visibles des fablabs etc de etc, euh... etc. Hein si tu as besoin d'une minute de plus, tu non, peux non, ralentir oui, je sais, un Je sais, je parle toujours trop vite. Non, non, mais je vais tenir les six minutes. Donc, euh, du coup, on a, comme on s'est dit que là, c'était quand même personnel dépendant, parce qu'il s'était passé quelque chose entre les acteurs, pour euh, s'assurer qu'on mettrait bien en œuvre ce plan guide que nous avions, qui, qui émanait de notre vision, on a créé une association, une association de gouvernance, c'est-à-dire sans argent, sans, sans une, vraiment une vraie association de gouvernance, donc l'association Seaway Campus présidé par le président d'université, mais ça peut être une, une présidence tournante, avec les trois présidents, donc président d'agglomération, de département et d'université, avec un bureau exécutif constitué des trois DGS, on se voit toutes les trois semaines depuis, euh, etc., etc., avec un secrétaire général dans cette association, dont la mission est d'animer des équipes mixtes, à l'époque, uniquement sur les questions immobilières. Et donc, des équipes mixtes entre les équipes, évidemment, euh, de l'aménageur, euh, la communauté d'agglomération, représentée par Guillaume, euh, les celles de du département et celle de l'université. Donc, on a créé ces équipes mixtes qui ont abouti au final, si je fais le résultat de cette phase 1, au fait qu'on est passé de 500 000 euros de CPER à 10 ans plus tard, un peu plus de 100 millions d'euros de CPER. Travailler ensemble, ça marche quand on arrive tous coordonnés. Phase 2, c'est un nouveau choc. Trois ans plus tard, on se dit. Oh c'était une crise et en fait on n'a absolument pas pris en compte les enjeux écologiques et sociaux dans notre plan guide à l'époque, c'était pas le sujet euh, il va peut-être falloir faire quelque chose, donc on a refait le même film, on, on s'est re-réunis euh, et, et on a travaillé un cahier des charges communs, on a fait appel à un cabinet extérieur et on a travaillé pendant 18 mois sur l'établissement euh, d'une feuille de route transition euh, partagée mais avec euh, équipe prenez en compte l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire que ce, le, le groupe de travail qui a travaillé euh, sous l'animation du cabinet est constitué évidemment toujours des collectivités, des 11 établissements d'enseignement supérieur, parce que j'oublie de dire que nous avons la compétence législative de politique de site à CY Université et des représentations, des associations euh, de mouvance transition, on va dire, euh, du territoire et des représentants des entreprises. Euh, là, nous sommes en finalisation euh, de cette euh, feuille de route qui sera votée euh, pour pouvoir être opposable euh, à la prochaine Assemblée Générale de l'association CY Campus que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là sur cette phase 2 C'est un engagement de tous les acteurs à faire ensemble avec des indicateurs euh, d'impact et, et à travailler ensemble. Alors, qu'est-ce que ça donne, les résultats de cela C'est qu'en fait, on se retrouve avec trois feuilles de route transition emboîtées. On a en premier la feuille de route territoriale dont je viens vous parler. Euh, pourquoi cette fille de route territoriale C'est qu'en fait, si on dit, par exemple, nous, on a signé, comme la plupart d'entre vous, les accords de Grenoble pour la COP2 que nous a présenté Martin tout à l'heure, si on se dit, bah, on veut euh, que euh, nos étudiants mangent bio sourcé et eh bien oui, euh, sauf que bio sourcé ça veut dire qu'il faut que le crous et autres euh, et, de, de, de, et, et de quoi acheter, donc ça veut dire qu'il faut qu'on interroge ce qu'il y a à 100 km autour du territoire, et tout ça, ça se pense dans le plan d'alimentation territoriale des collectivités. Donc, euh, et en fait, à chaque fois que vous adressez un sujet local, purement enseignement supérieur, vous vous rendez compte que ce soit sur les mobilités, l'alimentation, le logement, etc., que euh, le nerf de la guerre est toujours dans les grands plan, les grands schémas de programmation, euh, de programmation des collectivités territoriales. Donc sur cette feuille de route territoriale, on a indiqué qu'on devait être, nous on, on doit beaucoup bâtir encore, donc que ce que l'on allait bâtir, l'îlot qu'on allait bâtir, devait être un démonstrateur euh, de, de, de la transition et pour l'énergie et accueillant pour les autres vivants euh, et un îlot de fraîcheur et enfin production d'énergie, tout, tout ce que vous connaissez évidemment par cœur. Euh, et le, dans cette feuille de route territoriale, on essaye vraiment de d'inventer, d'embarquer une gouvernance qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance qui embarque une action systémique, donc les grands plans des collectivités territoriales jusqu'à leur traduction, qui nous permettent nous de tenir des engagements de, de, relatifs aux au, au 17, au 17 ODD sur nos, sur nos territoires. Donc dans cette feuille de route transition on embarque le PCAET, pour ceux qui ne connaissent pas les, les, les, les acronymes les plans locaux d'urbanisme les plans d'alimentation territoriale, etc. Euh, Qu'est-ce que ça a donné La deuxième feuille de route. Donc ça, c'est la feuille de route territoriale. Euh, donc on invente, on essaye, hein, une fois de plus, on avance en marchant d'inventer une gouvernance systémique. La deuxième feuille de route, c'est la feuille de route académique. Donc c'est purement universitaire, politique de site, porté par le président le DGS et porté par un premier VP qui est consacré à ça et un DGA qui est 100%, à, 100 consacré à ça. Donc dans cette feuille de route académique, on a participé au groupe de, de, de, en une dimension intellectuelle, donc on a participation, participé au groupe de travail de Jean Jouzel. On a des moyens dédiés, on a réussi à avoir le 20, plus de 20 millions d'euros du PIA dédié. On a des objectifs qui sont évidemment, comme tout le monde, l'évolution de l'offre de formation et de la recherche. Et euh, on a essayé de créer euh, les moyens d'y parvenir d'un point de vue gouvernance. Donc on voulait être poussé par les étudiants, donc au sein des statuts, parce qu'on est, euh, est dérogatoire à la gouvernance traditionnelle euh, comme, euh, comme Frédéric à ma droite, un Parlement des étudiants, pour essayer que, dans notre gouvernance statutaire, les, les étudiants euh, nous poussent sur, sur les enjeux, euh, qu'on ait une feuille de route des étudiants euh, sur ce sujet. On a créé un, un, un institut euh, académique, euh, comme, euh, comme, euh, comme Rouen, des transitions qui soient des ressources pour... Enfin, C'est vraiment là, les enseignants euh, de, qui, qui, qui, qui puissent euh, essayer d'emporter une dynamique auprès des autres enseignants, une un centre de ressources euh, qui, cette fois-ci, au sein euh, des, des directions euh, administratives, avec une vingtaine d'ingénieurs euh, pédagogiques qui puissent accompagner euh, l'ensemble des formations, euh, que tout le monde travaille sur des projets Good for Life, de façon à ce que les étudiants puissent euh, avoir au sein de leur formation euh, une expérience dans ce, dans ce domaine. Une école de design, donc design pas au sens esthétique du terme, mais euh, qui adresse toujours les finalités. Et puis les outils habituels, fresques de climat, euh, l'ITES, TIKIGAI. Et malgré tout ça, hein, euh, c'est dur et c'est lent. Hein. Euh, voilà, c est, c est, on avance, mais c'est dur et c'est lent. Le, le résultat, euh, c'est quoi C'est euh, donc euh, Guillaume, sur les... Guillaume qui donne le résultat, non euh, Oui. Je, donc je, parle, je passe directement à la feuille de route fonctionnelle, la troisième feuille de route, et j'ai fini. Euh, c'est faire autrement tout ce que l'on fait déjà. Donc euh, là, c'est évidemment euh, sur euh, transformation de la commande publique, euh, ou euh, par exemple 0 zéro produits chimiques sur, sur les 6 millions d'euros de ménage etc, les espaces verts et traiteurs papier, comme fait tout le monde, sobriété énergétique avec intracting, production d'énergie, tri et surtout un travail avec des designers de, de vraiment vraiment pour interroger les 980 agents sur ce qu'ils souhaitent et peuvent faire à leur niveau sur les pratiques et maintenant qu'on a cette feuille de route des 980 agents qui ont, qui ont répondu pendant 6 mois à ces questions, on essaye de créer le laboratoire d'innovation qui puisse accompagner la mise en œuvre. Voilà. Belle perf. Ah, ah. <rires> Guillaume, il reste donc deux minutes. Deux minutes. Bah, écoutez, j'irai l'essentiel. Euh, moi, je suis arrivé il y a à peine un peu plus d'un an donc, à, à l'agglomération de Sergi Pontoise. Et une des premières réunions que j'ai faites, effectivement, c'était une visio, on était en plein Covid. Euh, et donc avec Véronique et, et, ma, et ma directrice générale. Euh, et on devait parler de transition. Alors je pensais naïvement qu'on allait parler de euh, voilà, euh, rénovation énergétique du, du patrimoine universitaire, euh, euh, éventuellement mobilité des étudiants, questions académiques, et puis euh, je me suis retrouvé dans une visio où on a parlé euh, projet alimentaire territorial, où on a parlé, euh, plan climat bien entendu, on a parlé biodiversité, on a parlé artificialisation des sols, et puis quand, quand je dis qu'on en a parlé, on n'était pas juste en train de consulter l'université comme on consulte habituellement les partenaires, on était vraiment en train de travailler, co-construire, ben d'accord, bon, je sors de la visio et je, je dis à ma, à ma directrice générale, mais c'est quoi ce truc quoi <rire> A priori j'ai été recruté pour ça quand même, c'est un peu notre job, c'est nos compétences, la mobilité, l'aménagement de l'espace, c'est nous. Bon. Et là, elle m'a expliqué, euh, et puis euh, dans les semaines qui ont suivi, on s'est connus, on a appris à travailler ensemble, et puis on a fini par, euh, j'ai fini par, euh, par adhérer finalement à hein, ce qui est un peu une expérience, euh, L'expérience qui est de, de travailler ensemble cette transition, et quand je dis ensemble, c'est pas côte à côte, c'est pas euh, en même temps, c'est pas parallèlement, c'est vraiment la construire euh, euh, ensemble, en essayant d'être un peu, euh, à l'échelle locale, euh, un peu une, une avant-garde, on va dire, de cette transition pour le, pour le territoire, en essayant d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait faire chacun isolément. Alors, les résultats, ils ont été donnés, donc je vais juste me concentrer sur nous, pourquoi, quel est notre intérêt, d'une certaine manière, nous, agglomération d'avoir de faire ce travail, d'aller aussi loin dans ce travail avec l'université, d'une certaine manière, se dessaisir aussi en partie de notre influence, de notre pouvoir, de notre, de notre compétence. Enfin, se dessaisir, le mot est un peu fort, mais c'est quand même un peu l'esprit. D'abord, bien sûr, euh, parce que l'université nous apporte, mais ça c'est classique, une capacité de matière grise, une, une compétence académique. Euh, L'université nous apporte aussi son, son poids sur le territoire. Hein. sergi pontois c'est 215 000 habitants, c'est 30 000 étudiants, c'est 3600 enseignants-chercheurs. Donc c'est un, un poids bien sûr considérable pour nous. Euh, c'est un poids aussi financier. Hein. Je, euh, le CPER qui va être bientôt voté, c'est quand même plus de 100 millions d'euros pour l'enseignement supérieur sur le territoire de sergi pontois 100 millions d'euros, c'est l'équivalent de l'ensemble des engagements d'investissement nouveaux l'agglomération pris pour l'ensemble du mandat qui vient donc pour les six ans qui viennent. Donc euh, bah, l'université c'est aussi un poids financier important, c'est un poids aussi urbain. Euh, un des principaux défis, je m'occupe d'aménagement à Sergi-Pontoise, un des principaux défis c'est d'assurer le, le recyclage urbain du quartier du grand centre de Sergi, vous connaissez Sergi, Ville-Nouvelle, le quartier, le premier quartier créé, euh, c'est celui qui est aujourd'hui le cœur de ce campus de cergy pontoise et donc on a un quartier qui a aujourd'hui 50 ans et, et qui arrive à, en partie en obsolescence, on a des friches comme ça parce que le marché du bureau en plus marche moins bien et donc euh, aujourd'hui un des gros leviers c'est l'université, c'est le développement universitaire quand on a une opération un peu compliquée à sortir pour rénover une tour de bureau en logement le produit qui nous permet de sortir l'opération c'est du logement étudiant quand on a des équipements, des services à fournir euh, et des lieux qui s'y prêtent, on se tourne naturellement vers le développement universitaire parce qu'on sait qu'il y a une dynamique, donc c'est un levier euh, évident pour le développement du territoire et pour sa transition et en l'espèce pour le recyclage entier d'un quartier. Donc, euh, autre raison effectivement de notre euh, intérêt à travailler très étroitement avec l'université. Euh, autre euh, intérêt, c'est votre capacité aussi à animer des partenariats et à mobiliser des financements. Bon, des partenaires, pour ne prendre qu'un exemple euh, de, du projet CY Génération qui mobilise plus de 20 millions d'euros euh, du PIA sur un programme de plus de 15 millions d'euros. Ce sont des volumes forcément important à l'échelle d'une agglomération euh, comme la nôtre. C'est aussi des solutions euh, pratiques, techniques, financières intéressantes. Un exemple qui date de la semaine dernière, euh, on a un projet de, de, de, de micro-forêt urbaine sur un, un délaissé euh, justement dans ce quartier du Grand Centre. On a plein d'entreprises qui sont prêtes à nous verser de l'argent parce qu'ils trouvent ça bien de... Au titre de la responsabilité sociale, effectivement, de financer euh, la plantation de ces arbres. Sauf que nous, euh, c'est très compliqué. Je vais voir les juristes chez moi, je vais voir les financiers. C'est très compliqué, etc. On a, une, on a trouvé une solution. Euh, c'est un partenariat avec l'université et un partenariat avec la fondation qui va être le support de, de, de ces financements privés, de manière à ce qu'on puisse la construire ensemble avec l'outil juridique et financier de la fondation euh, Civaie. Euh, et puis. Peut-être pour euh, quasiment terminer, pour, euh, pour, être, pour être court, je pense que euh, plus, fondamentalement, euh, plus fondamentalement encore, euh, je pense que vous avez au niveau de l'université euh, euh, cette capacité à être à un niveau d'ambition qui est difficile à atteindre pour nous. Pourquoi euh, Je crois que cette, euh, fin, cette transition écologique, on en a conscience, c'est une révolution. Et euh, tous les marxistes-léninistes vous le diront pour une révolution, il faut une avant-garde. Bon. Et. <rire> Et l'avant-garde, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit au-devant de la base, mais pas trop loin non plus, d'une certaine manière. Il y a une bonne distance à trouver. Et vous avez un public, au niveau des universités, un public étudiant, les nouvelles générations, qui, même si, euh, jean ai en parlait, il y a encore beaucoup de travail à faire, vit quand même, voilà, est né avec euh, ces sujets écologiques, vont vivre demain avec 2 degrés de plus, et sont. Euh, vraiment attaché à ce que dans les programmes d'enseignement, dans les institutions, dans le, quand ils s'inscrivent dans une université, on ait ces niveaux de valeur, ces niveaux d'ambition. Et c'est, je crois, une exigence qui vous apporte fortement. Euh, pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Un élu, euh, quand on a un projet d'aménagement et qu'on explique voilà, à, à monsieur le maire, euh, euh, on n'est pas très loin... Euh, de la gare RER, euh, il faudrait être, euh, réduire le nombre de places de stationnement, favoriser mobilité douce. Bon, bien sûr, il, a, il essaie d'être responsable, il essaie, essaie d'être ambitieux, mais il sait aussi que sa population n'est euh, voilà, pas forcément encore au, au, euh, au niveau de conscience attendu et quand vous faites une réunion publique dans une commune, le sujet qui vient tout de suite c'est le stationnement, il manque des places de stationnement, quel que soit le projet d'aménagement que vous faites. Donc ça pour dire que d'une certaine manière, en travaillant euh, entre l'université, entre euh, et euh, l'agglomération, et donc notamment les élus de l'agglomération, c'est aussi s'engager, s'obliger d'une certaine manière à avoir un niveau d'ambition peut-être supérieur. C'est une forme de contrainte externe qu'on se donne en se disant voilà vous l'université vous serez de toute façon je pense plus loin que nous parce que vous avez besoin de l'être et donc s'arrimer d'une certaine manière à, à cette ambition universitaire c'est pour nous une manière d'être sans doute plus ambitieux. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Alors on va quitter l'université comme stimulant du territoire pour rentrer vraiment dans le cœur de la machine cette fois avec euh, Antoine Philippot. Antoine Philippot est le vice-président étudiant de l'université de Bordeaux. Il est... Oui. J'ai entendu non. Qui a dit non Je déteste qu'on me dise non. Dans des campus de l'université de Bordeaux. <rire> Merci. Il, il est aussi créateur d'entreprise et euh, il a de nombreuses expériences puisqu'il est en césure de master et on lui a demandé de venir témoigner aujourd'hui de différents points de cette expérience, donc évidemment le développement durable, la responsabilité sociétale dans la vie de campus, les actions de la vie associative et l'exemple des étudiants ambassadeurs. Voilà, vaste programme pour 10 minutes. Ça va le faire, ça va le faire. Euh, bonjour à, à toutes et à tous, effectivement quelques éléments de de contexte sur cette sur effectivement sur ce public étudiant ça a été rappelé ce matin et c'est extrêmement vrai c'est extrêmement hétérogène et euh, cette pression des étudiants elle n'est pas non plus sur l'ensemble des étudiants ça on le voit vraiment euh, on a un niveau de sensibilisation et d'engagement du public étudiant qui est très disparate entre les étudiants entre euh, les niveaux aussi d'études entre certaines années de licence de master etc et même plus généralement entre leur comportement et qu'ils vont avoir euh, chez eux ou en dehors de l'université et les comportements qu'ils vont adopter sur l'université. Donc on a vraiment une vraie différence euh, sur ce public étudiant à l'université et malheureusement c'est plutôt en défaveur de nos sites universitaires. Un exemple très précis, par exemple sur les déchets, on se rend compte qu'ils sont plus enclins à euh, mieux gérer leurs déchets chez eux que sur le campus, donc on a vraiment des exemples euh, où malheureusement c'est plutôt euh, euh, en, en défi, au, au profit de ce qu'ils font chez eux et pas euh, à l'université. On a tout de même quand même beaucoup d'attentes des étudiants sur ces questions, euh, sur ces questions de transition environnementale, notamment sur des filières où les étudiants se questionnent beaucoup. On l'a vu hein, très récemment avec les discours à la fin des, des, des, des, des diplômes des grandes écoles. On l'a aussi, nous, à l'Université de Bordeaux, sur certaines filières, notamment sur l'aéronautique ou des filières de chimie, sur des filières qui, en fait, ont un gros impact environnemental et où les étudiants ont des vraies attentes sur ben, « j'ai envie de travailler dans ce métier, mais concrètement, je veux aussi être en phase avec les enjeux ». Euh, et on a, et ça a été très bien rappelé ce matin par M. Jougel, un vrai biais des étudiants dans la perception euh, des enjeux des actions. Aujourd'hui, ce qui ressort au niveau des étudiants, à chaque fois qu'on évoque le sujet, c'est quelque chose de très palpable. C'est sur le campus, la gestion des déchets, les espaces verts. Et finalement, quand on regarde les bilans carbone de, de nos établissements, ce n'est pas là-dessus qu'on a le plus gros levier. Ça va être sur les mobilités, sur les déplacements en avion, sur les déplacements de tous les jours. Et donc finalement les étudiants n'ont pas forcément, et c'était très bien résumé ce matin par monsieur Jouzel, euh, cette vision sur concrètement quel est l'impact qui reste encore quelque chose de très terre à terre. Donc là il y a aussi un vrai travail de sensibilisation pour que euh, les attentes des étudiants finalement euh, bah, montent au niveau euh, bah, qu'on peut avoir et qu'on peut partager euh, au niveau des, des directions des établissements. Au niveau des associations, euh, au niveau de la vie de campus, alors je pense que le périmètre de la vie de campus, c'est clairement l'un des périmètres les plus simples à faire évoluer euh, par rapport à la formation, à la recherche. Moins d'acteurs, euh, voilà, donc une, une facilité, peut être aussi plus d'implication des étudiants. Donc, c'est un périmètre qui évolue plus vite. Euh, pour prendre un exemple très concret, l'Université de Bordeaux. Nous, on a maintenant des formations obligatoires pour nos associations sur des thématiques, par exemple, de développement durable, des responsabilisation de leurs événements sur des thématiques de prévention contre les violences sexistes et sexuelles, mais on va également les accompagner sur euh, du financement, du surfinancement, en fait enfin, des surcoûts euh, liés à l'éco responsabilisation de leurs événements euh, sur les différents euh, financements qu'ils peuvent avoir. Donc aujourd'hui, ça, ça amène effectivement nos associations et le périmètre de la vie de campus plus généralement à euh, être peut être un petit peu plus en avance parce qu'il avait certaines facilités. Mais et là dessus, je voudrais vraiment euh, vous sensibiliser là dessus au niveau des étudiants. On a, côté établissement, cette volonté d'avoir euh, un maximum d'étudiants, étudiantes qui participent, qui s'engagent, mais tout ça, ça ne passera pas sans une vraie dynamique globale et une vraie valorisation de l'engagement. C'est-à-dire que vouloir un étudiant ou un groupe d'étudiants juste pour un GT en one shot, ça ne fonctionnera pas. Et si en fait, les étudiants ne répondent pas, du moins c'est ce qu'on constate hein, sur notre université, je pense que c'est un constat partagé, si on a cette difficulté, ça ressortait dans le, ce que vous montrez à la CTES ce matin, justement sur le fait de réussir à engager la communauté étudiante, c'est parce qu'il faut réussir à le faire de manière globale, structurante et le valoriser au sein des maquettes et pas simplement sur des one-shots quand ça arrange tel ou tel service. Ça c'est un petit peu, je pense, l'enjeu partagé qu'on a, de se dire comment est-ce qu'on arrive à les inclure euh, avec une vraie dynamique et pas sur, euh, sur du coup par coup. Euh, justement, donc transition, euh, pour miser justement sur cet engagement étudiant, l'un des leviers, je vais faire un, un petit retour d'expérience euh, qu'on a sur Bordeaux, c'est l'emploi étudiant. Alors, il faut pas que ce soit la seule carotte qu'on ait euh, en levier d'engagement étudiant. Ça serait dommage d'être réduit que à l'emploi étudiant, mais ça reste un levier euh, très intéressant que nous, on a pu utiliser. À la suite d'une signature euh, de la feuille de route transition de l'Université de Bordeaux, qu'on a à nous depuis euh, décembre 2020, qui reprend les éléments du label des DRS, qui reprend également l'accord de Grenoble, qui va plus loin sur certains points, on a mis en place une équipe de 10 emplois étudiants qui sont répartis sur l'ensemble de nos campus. Ils ont 200 heures sur l'année. Moi je me suis occupé, donc cette année, c'était la première année d'expérimentation, je les ai coordonnées cette année avec des missions, trois missions principales, principalement de la médiation de pair à pair. On se rend compte qu'avec toute la bonne volonté, et je sais qu'elle est vraie, cette volonté des services, des, des, des, des DGS, des, des vice-présidents de sensibiliser par les paroles aux étudiants, on a une grosse difficulté à le faire en tant que service, en tant que personnel, en tant qu'enseignant-chercheur, là où la médiation de pair à pair est vraiment un levier. On a vraiment eu une très très grosse efficacité cette année sur cette médiation de pair à pair. J'étais pas beaucoup plus vieux que mon équipe, mais trois euh, quatre ans de plus que mon équipe et déjà ils me dépassaient sur certains points sur cette génération millenials, digital Native, qui est euh, notamment sur la communication, euh, Instagram, etc. est déjà un niveau qui me dépasse presque moi alors que je suis pas si loin que ça euh, de cette génération. Donc ils m'ont vraiment surpris, euh, voilà, sur ce côté pair à pair extrêmement proche et vraiment des générations qui j'ai l'impression vont de plus en plus vite. Euh, à ce niveau là et donc au niveau des missions on prend en mission évidemment cette médiation sur la sensibilisation et euh, grosso modo deux typologies d'événements qu'ils ont pu mener euh, des événements on leur a vraiment laissé carte blanche donc ils ont pu avec un budget avec de la RH mener des événements de sensibilisation mais également d'action des cleanwalk etc sur les campus et là c'est vraiment des événements qu'ils ont pu euh, ils l'ont créé de A à Z on leur a laissé le temps donc la, le, les heures RH pour le faire et le budget derrière et certains événements, également établissements, où on avait des politiques d'établissement, de se positionner sur tel ou tel événement, ou co-construire des événements avec des partenaires, et sur lesquels on a évidemment euh, proposé à nos étudiants, ambassadeurs, ambassadrices, de euh, participer euh, pour l'université à ces événements. Et euh, il me reste deux points, justement, ça nous a aussi permis, ces ambassadeurs, ambassadrices, de les faire participer à nos GT, euh, à certains conseils. On a évidemment des conseils dans lesquels on a des élus, mais en parallèle de ça, on sait que quand on arrive à un côté très opérationnel, très terrain, Souvent, on n'a pas des élus, c'est plutôt des groupes de travail avec des appels à volontaires. Et là, justement, ça nous a permis d'avoir ben, ces étudiants qui étaient disponibles, motivés, avec une certaine expertise à force, parce qu'on a pu aussi les former sur la complexité euh, d'une université comme nous, on peut la connaître à la taille de notre établissement et donc pour que nos étudiants puissent aller participer à CGT, où souvent, on avait peu, voire pas de participation étudiante. Le dernier point euh, sur lequel je souhaitais vraiment insister et sur lesquels je pense que les étudiants ont beaucoup d'attentes. Ils vont être très vigilants sur le greenwashing. Euh, a fortiori, les étudiants qui sont déjà engagés sur la thématique, plus ils vont être engagés sur la thématique, plus ils vont avoir d'attentes, et évidemment, plus ils vont être vigilants euh, à ce qu'on leur présente et à ces grandes feuilles de route. Il faut bien s'imaginer que pour un étudiant, euh, un projet qui prend plus de deux mois, c'est long. Donc imaginez que tous nos projets à nous sont extrêmement euh, longs. C'est vraiment un temps universitaire qui est imaginé à l'échelle d'un semestre, voire d'une année. Le pluriannuel n'est pas dans leurs agendas. Et donc on a un vrai enjeu à être capable de communiquer sur cette complexité, sur l'inertie qu'on va avoir dans nos différents établissements et euh, sur comment est-ce que justement ces feuilles de route ne restent pas que des feuilles de route ou que des schémas directeurs. On a quelque chose à l'Université de Bordeaux qu'on a mis en place, qu'on expérimente depuis un an, qui s'appelle aussi le CTOS, c'est pas exactement le même acronyme, mais euh, nous c'est le Conseil des Transitions Environnementales et Sociétales, on n'est pas très très loin euh, au niveau de l'acronyme. C'est un conseil qui est indépendant mais statutaire, on a à la fois des membres experts qui ont candidaté, qui proviennent des enseignants-chercheurs, des personnels de l'université et des étudiants, et également des étudiants tirés au sort, qui se réunissent plusieurs fois par an pour évaluer la politique et l'engagement de l'établissement. Donc en fait, c'est un conseil qui rend un avis qui est public, donc qui est partagé après à l'ensemble de la communauté sur est-ce que l'université a atteint ses objectifs et est-ce que les objectifs de l'université sont à la hauteur des enjeux. Et donc ça, c'est un organe qui nous permet de venir dire, euh, ben, parce que, du coup moi je suis en tant que coordinateur je suis dans cet organe là et ça nous permet d'être extrêmement critique puisqu'on est indépendant de euh, la direction, c'est un organe dans lequel ne siège pas euh, la direction mais par contre on est quand même statutaire au niveau de l'université et on peut du coup rendre un avis positif négatif avec des points à, à améliorer euh, sur justement euh, ben, la position de l'université par rapport à ses engagements et par rapport aux enjeux donc ça je pense que c'est un bel exemple d'outils euh, entre guillemets anti greenwashing ou du moins qui permettent de vérifier euh, les engagements pris Et donc nous terminons ce focus sur les campus par le président Dehan, qui n'intervient pas ici comme président de notre association, mais comme DGS d'une université engagée, y compris dans le programme d'excellence Erasmus, et donc qui va nous donner une illustration de la gouvernance et de la stratégie partenariale mise en place dans son université avec notamment euh, sa, la traduction dans la formation et la recherche et une petite originalité qui est le pilotage avec des non-académiques au sein du comité stratégique qui n'est pas sans rappeler ce que vient de nous dire Antoine Philippot. Voilà. <rire> Merci euh, Jean-Christophe. Donc euh, Je vais vous parler de, du projet de l'université paris est créteil qui est euh, modeste à ce stade, mais en tous les cas extrêmement ambitieux sur la durée. Euh, le collègue étudiant parlait effectivement du temps long, du temps court. Bon, là, c'est, je suis désolé, c'est un projet sur dix ans. Bon. Euh, en tous les cas, on va essayer de le scander et faire en sorte qu'il y ait des, des réalisations euh, concrètes. Rapidement, par rapport à, à l'université paris créteil c'est environ 42 000 étudiants, et puis euh, en termes de personnel, enseignants-chercheurs, enseignants, et puis euh, BIATS, comme on dit dans nos jargons, aux, aux alentours de, de 3 000. On est une université qui est euh, déployée sur l'Est, le Sud-Est transilien, sur trois départements et euh, ventilé, comme dirait Audiard, sur euh, 17 sites. Donc euh, ça va de la Seine-Saint-Denis, jusque, euh, puisqu'on parlait de forêt aussi tout à l'heure, jusqu'à la forêt de Fontainebleau. Voilà, on a un IUT qui est vraiment implanté au milieu de la forêt, ce qui est une réelle incongruité, mais bon. <rire> Bref. Donc on est parti, de, par rapport à ce projet, d'un constat et d'une conviction que euh, l'UPEC était ou est implanté sur un territoire qui présente euh, des difficultés socio-économiques importantes, et qu'il était du devoir de l'université d'y répondre. Euh, voilà, donc euh, c'est un territoire, comme on dit euh, dans l'urbanistique, un territoire monde, qui est une forme de laboratoire finalement d'une société en, en, en mutation assez rapide. Évidemment, territoire euh, contrasté, avec des poches de pauvreté, des poches aussi de, de richesse, sur certaines parties de, du département, notamment de la Seine, euh, du Val-de-Marne, et avec de, de nombreuses dynamiques spatiales, sociales, etc., donc c'est un lieu de, de vulnérabilité au sens large, euh, et aussi malheureusement de, de, fortes, de fortes inégalités. Donc euh, de ce fait, on a, on a considéré que l'obligation pour l'université, c'est de pouvoir, de, de pouvoir y répondre, et en tous les cas d'amener quelques, quelques solutions. Euh, L'établissement inscrit ces problématiques, euh, les vulnérabilités euh, au sens large, comme une des thématiques prioritaires hein, en matière de recherche et de formation. Et le programme Erasmus auquel faisait référence Jean-Christophe, c'est bien la, la continuité du, du projet stratégique de l'établissement euh, qui avait été initié il y a environ, euh, environ deux ans. voilà, Avec un objectif d'être une université de la transformation sociale et environnementale. Alors après le constat et la, comment dire, et la conviction, la vision, comme on dit, c'est d'être l'université engagée de, de référence. Alors on s'est un peu inspiré de, de ce qu'on appelle les civic universities au, au Royaume-Uni notamment. Euh, donc on souhaite décloisonner euh, les murs, euh, ou en tous les cas euh, travailler, euh, je, je pense à l'exemple de Sergi de, euh, de, de façon beaucoup plus étroite, euh, avec la société au sens large du terme, hein, que ce soit des collectivités, le monde socio-économique, le monde associatif, etc. Euh, de manière à pouvoir apporter des réponses un peu plus euh, concrètes hein, donc aux, aux enjeux majeurs de cette transformation sociale. Alors cette vision l'a déclinée euh, assez largement jusqu'à notre logo. Et pour nous, être une université engagée, c'est surtout prendre des engagements vis-à-vis -vis de l'ensemble de nos communautés, alors à la fois à l'interne, j'ai bien communauté les communautés à l'interne, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, on est quand même aussi assez divers, et euh, tout particulièrement notamment les, les personnels administratifs et, et techniques. Et être engagé, c'est aussi être responsable euh, et pouvoir rendre compte de la bonne réalisation donc, de, des engagements en question. Après la vision « Quelle méthode on a adopté ?» pour élaborer notre réponse à l'appel à projet, c'était une co-construction, hein, c'est assez classique. On a co-construit des engagements mutuels avec l'ensemble des, des personnels, enseignants, non chercheurs, les étudiants aussi, et puis certains de nos partenaires, pas tous, mais en tous les cas les partenaires les plus, les plus proches. Euh, le programme a été construit sur la base des productions d'environ six groupes de travail, euh, ça représentait de mémoire 100 à 120 personnes. Alors ça peut paraître modeste, mais on a tout de même associé 100 à 120 personnes dans la réflexion, et on a fait remonter, euh, remonter toutes ces informations euh, euh, au, niveau, au niveau central. Donc euh, l'intérêt euh, euh, en termes de méthode, co-construction, on, on va tenter de renforcer cette relation de confiance entre les acteurs du territoire, et pour faire très chic, on a, on a envisagé, on a eu une approche dite holistique, one territory, des problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, et des problématiques que rencontrent les uns et les autres, et qui parfois sont similaires, d'ailleurs. Et, et donc les solutions qu'on peut trouver doivent se faire en partenariat, dans une forme de, de logique de cercle, de cercle vertueux. Euh, toujours dans la méthode, on s'est dit que l'université, évidemment dans la cité, sur son territoire, après tout, n'est qu'une partie d'un grand tout, d'un grand tout au sens territoire. Là encore, ça me rappelle ce que viennent de dire les deux collègues par rapport à Sergi, et avec un objectif, peut-être impropre, hein, vu des collectivités locales en première garde, d'améliorer les conditions de vie des, des habitants sur l'ensemble du territoire. Donc finalement, quand même, on se rapproche assez fortement de, de ce que vous avez pu faire sur Sergi, mais là encore, c'était à la fois de la méthode, mais aussi de la, de la conviction. Alors, après, par rapport à un projet de ce type, dès lors qu'on avait obtenu le, le résultat, c'était euh, voilà, d'élaborer des modalités de gouvernance et d'organisation, donc au, au service des transformations que j'évoquais, à la fois sociétales sociétale, et environnementales. Alors, en interne, euh, bon, ça s'est traduit à un engagement de longue date de, de l'équipe politique au travers de son projet euh, stratégique euh, initial. Une, une vice-présidence science avec et pour la société de plein exercice, là encore, de longue date. Euh, et puis, euh, effectivement, euh, l'engagement était la thématique principale du projet, je viens de le rappeler, 2024. Euh, un programme, là c'est le côté corporate, <rire> qui a été rédigé conj conjointement et de manière égale euh, par l'équipe politique et la direction générale des services, là encore au sens large, avec, euh, avec mes adjoints et avec tous les, les directeurs des services centraux et, et communs, où on a profondément inscrit le, le renforcement. Et la transformation de l'administration universitaire, ça vraiment, moi j'y tenais, euh, au service des transformations globales. Euh, ce pas qu'un projet, ou ce n'est pas qu'un projet politique, ce n'est pas qu'une vision stratégique, c'est un projet qui est structurant et transformant. Et pour transformer un établissement, ça passe aussi par la transformation de, bon, je vais le dire comme ça et rapidement, de son administration. Voilà, donc on l'a vraiment introduit. On a mis en place un DG, un DGA, un directeur général des services adjoints qui sera le directeur exécutif du, du programme et, et donc qui sera entièrement dédié à la mise en œuvre euh, voilà, de, de l'ensemble des actions et puis aussi de, de piloter la transformation organisationnelle qui est, qui est induite. On a tablé aussi sur évidemment un engagement fort de l'ensemble des, des collègues, des agents. Euh, on va y travailler assez rapidement parce qu'une fois qu'on parle d'engagement, de, euh, L'engagement, c'est évidemment polysémique. Qu'est-ce que ça veut dire être engagé quand on est, euh, je prends un exemple caricatural, peut-être au fin fond d'une agence comptable. Euh, je regarde José en face, euh, <rire> collègue. Ben oui, être engagé, ça peut prendre de multiples formes. Être engagé, c'est transformer sa façon de travailler, avoir une offre de service complètement revisitée aller plus vite parfois, pas toujours, et en tous les cas avoir une offre de service de, de qualité, et ça aussi c'est de l'engagement, et on ne voulait absolument pas l'exclure. Hein. Donc ça, ça va vraiment jusqu'au plus profond, enfin en tous les cas c'est l'ambition au, au point de départ. Euh, et puis aussi en interne, une direction du patrimoine et du développement durable, sur le développement durable c'est quelque chose en devenir, en tous les cas qu'on espère répondre aux, aux défis en, environnementaux, on en a parlé, qu'il s'agisse de rénovation, du CPR, de la gestion des déchets, des mobilités, etc. Alors, un petit focus aussi sur le développement des relations partenariales et donc le, la dimension co-construction avec les partenaires. Donc là, dans le projet, comment dire, dans la stratégie, euh, on a considéré que euh, cette notion d'engagement devait être portée évidemment au plus haut niveau politique, donc à la fois par le président, euh, les vice-présidents dédiés, et au niveau de la, de la direction euh, générale des, des services. On a décidé évidemment, parce que euh, sans ressources au sens large, c'est quand même tout de même difficile, euh, d'allouer des moyens humains et financiers extrêmement conséquents. Alors évidemment, euh, l'argent qu'on a obtenu dans le cadre de, du PIA, va y aider, c'est environ 21 millions d'euros sur la, la dizaine d'années. Voilà, donc euh, on est déjà sur une trentaine d'ETP qu'on va assez rapidement euh, tenter de, de recruter et puis euh, qui seront évidemment financés grâce au, au programme. Donc ils viendront renforcer à la fois les, les services support, euh, soutien, et puis euh, venir remplir des missions qui ne sont pas encore euh, d'ores et déjà euh, présentes. On va aussi répartir des, des moyens financiers. Euh, en direction de l'ensemble des communautés, donc au travers notamment d'appels d'offres, en formation, en recherche mais aussi euh, probablement en direction des, des services centraux services centraux et communs, euh, tout, le monde sera, tout le monde sera éligible mais il faut qu'on qu y travaille un, un peu plus finement voilà alors sur les je vais essayer d'accélérer, sur les actions oui, Donc, euh, je, suis, je, suis presque, je suis presque au bout hein, Jean-Christophe <rire> On va, on va travailler, comme je le disais, sur l'ensemble des, des cœurs de métier de l'université, on va tenter de repenser la formation avec un objet qu'on a appelé un centre pour la réussite et le, le bien-être étudiant, euh, Voilà avec une, une approche innovante de l'accompagnement des, des étudiants en tenant compte de leur situation socio-psychologique, en essayant au maximum de, de les impliquer. Ce sera complété par un observatoire, un observatoire pardon, des, des réussites étudiantes, là encore, pour mieux appréhender les trajectoires de, de réussite et ou d'échec, d'ailleurs, de collègues, des collègues étudiants. Focaliser, partager la recherche aussi, on va créer un observatoire de l'impact de la recherche, hein, mais pas au sens bibliométrique du terme, vraiment l'impact sur le territoire, finalement, de, de l'activité de, de nos laboratoires. Et donc, euh, organiser des, des ateliers participatifs, euh, voilà. Euh, mener une réflexion en interne sur la manière d'évaluer et de communiquer l'impact de la recherche dite engagée. Une recherche dite engagée, c'est par exemple la recherche sur la pollution de l'air, de l'eau, et euh, Dieu sait si ça a du sens en Ile-de-France, hein, des sujets comme ça. C'est des choses qu'on faisait avant, hein, je vous rassure, mais en tous les cas, ça prend d'autant plus de sens euh, dans la stratégie et dans la trajectoire globale du, du projet. Voilà. Et puis, j'en arrive aussi à, aux partenariats et aux communautés, on va créer ce qu'on appelle un bureau de l'engagement, un bureau de la qualité. Donc le bureau de l'engagement, ce sera le point de référence pour toutes les activités engageant le territoire et nos parties prenantes. Voilà. Le bureau de la qualité, ce sera dans, dans un souci d'assurance de, de, de la transparence vis-à-vis -vis des, des citoyens. Euh, je ne vais pas développer plus, plus au-delà sur la, sur la qualité, mais enfin, en tous les cas, c'est extrêmement intéressant. Et puis, dernier point, quand même, un appel, des appels à projets annuels extrêmement importants, euh, aux alentours de 7 à 800 kilos euros, voilà, et deux objets, vraiment, pour, pour conclure, euh, une assemblée des partenaires, qui sera euh, un peu multi, multimodal, multiforme, qui pourra, pour Véronique, pas pour te faire plaisir, mais en tous les cas, prendre la forme d'une assemblée des étudiants, à voir sous quel format, là aussi on y réfléchit. Et puis pour conclure aussi, un, un comité stratégique avec des personnalités qu'on espère voilà, drafter, comme on dit au BASEC, de très haut niveau, mais surtout des non académiques. Qu'ils soient absolument non académiques, et on a même été plus loin. C'est-à-dire qu'on a même été chercher des personnalités qui n'étaient même pas passées du tout par l'université, exclusivement dans, dans, par de grandes écoles, comme on dit, dans, dans le milieu français. Et ça, je crois que ça va être, en tous les cas, ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà de façon très très rapide l'ambition du PEC en tant qu'université Très rapide. Oh, Merci Frédéric. <rires> Et nos... Donc vous avez compris, cette table ronde a été construite pour partir d'une problématique et d'aller le plus près possible de nos campus. C'était l'idée de partager avec vous des bonnes pratiques et de vous montrer des expériences différentes qui peuvent résonner ou pas avec certaines de vos propres activités ou de votre gouvernance ou de vos partenariats. Et donc il reste une vingtaine de minutes pour que vous puissiez interpeller les participants ou témoigner de choses que vous avez entendues qui vous ont fait réagir, soit parce que ça résonne avec ce que vous faites, soit parce qu'au contraire, ça vous semble totalement aberrant. Euh, merci à tous. Valérie Wadlow, euh, déjà Samien picardie Alors, euh, d'abord, bravo, parce que nous, on est très, très en retard par rapport à tous vos témoignages, donc euh, je viens prendre des leçons. Mais euh, ça me questionne aussi, euh, vous avez bien souligné... Euh, la dimension transversale de, de, de ces démarches et de ces euh, sujets. Euh, il a été rappelé que l'université fonctionne énormément en, en silo. Il me semble, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe dans mon environnement... Que, euh, comme on fonctionne de plus en plus sous contrainte, les phénomènes de silos s'accentuent au lieu de s'atténuer avec le temps, parce que, parce que faire de la transversalité, ça nécessite, euh, ça nécessite du temps. Vous avez aussi euh, pointé les, les, la difficulté euh, entre euh, la nécessité de se projeter dans une pluriannualité euh, qui n'est absolument pas à l'échelle du temps étudiant. Euh, et donc, face à tout ça, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment... Euh, euh, comment vous arrivez, alors vous avez donné des pistes, mais si vous pouvez revenir un peu là-dessus, à, à, à échapper au fait que euh, cette problématique, euh, comme les autres, et face au fait que les autres, justement, for fonctionnent en silo, euh, comment on fait pour qu'elle ne se replie pas sur elle-même et qu'elle ne se renferme pas sur des actions ciblées Les actions ciblées, elles, elles sont nécessaires. Mais enfin, il me semble que le, le, le principal enjeu, il est sur euh, comment on fait évoluer les pratiques, comment on évalue l'ensemble de nos politiques. C'est-à-dire pas seulement les actions spécifiques sur ces thématiques. Et est-ce que, par exemple, vous avez des, des, des outils, ou comme on peut le faire dans certains établissements ou dans les collectivités, où chaque dossier, avant d'arriver sur un bureau... Euh, a ah, un visa euh, de, du VP Finance euh, sur les impacts financiers Est-ce que qu'il euh, ben, y a un visa euh, sur euh, l'impact sur euh, ces dimensions de transition euh, euh, écologique au sens large, euh, en tout cas développement durable et, et, et responsabilité sociétale Donc voilà, concrètement, comment on arrive dans, dans les difficultés actuelles, notre manière de travailler qui est de plus en plus dure, qui nous renferme tous sur nos problématiques, on n'arrive déjà pas à faire le minimum de son périmètre, à faire intégrer ces dimensions-là, aussi bien sur le plan euh, politique, dans, dans les décisions politiques qui sont prises dans les bureaux, puis ensuite euh, dans, dans sa déclinaison euh, côté direction générale des services. Alors qui veut s'y coller là Je veux bien. Valérie. Je veux bien, Je veux bien démarrer Valérie. Non, non, je veux bien démarrer. Euh, pff, comment on fait euh, y a déjà, enfin, On donnera aussi l'apport à la balance parce que c'est quand même le politique de la bande. Donc, un DG, un politique, ce sera pas mal. Me semble-t-il, justement, il faut déjà qu'il y ait un portage politique, enfin, le plus fort possible et au meilleur niveau, comme on dit. Ça, c'est complètement indispensable. Tu vas me dire que pas suffisant, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, sur des, euh, et, et y compris sur des éléments de, de stratégie extrêmement globale des établissements. Donc il faut quand même une, une conviction, et comme on dit en mauvais français, un sponsoring politique extrêmement fort. Euh, pour qu'on y arrive aussi, il faut, euh, je trouve que ça a été intéressant, là, notamment dans l'exemple que je citais chez moi, arriver à faire adhérer les gens, c'est-à-dire à faire co-construire, à les faire participer, vraiment les faire participer, donc... Des enseignants, on a essayé de mixer des enseignants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs même d'ailleurs de PST, euh, des personnels administratifs et techniques. Parfois, j'avoue que les groupes c'était un peu baroque. Hein. Point de départ, tu. <rire> voilà, il faut se lancer. Dans tous les cas, euh, si tu ne le fais pas, à mon avis, c'est quand même très très compliqué. Et il faut le faire en plus à une, à une échelle assez large. Pour que ça commence à faire un peu du bruit et du buzz hein, à l'intérieur d'établissement, euh, en se disant oh, qu'est-ce que c'est que ça encore, j'ai autre chose à faire. Enfin voilà. Et revenir, revenir aux affaires concrètes et importantes, hein, je dis pas le contraire, qui nous, qui nous occupent tous. Euh, et puis, euh, ben, peut-être un dernier élément, last but not least, il faut aussi des ressources. Il faut des ressources, il faut des moyens, des ressources humaines, bien sûr, euh, des talents, des compétences et de l'argent. Euh, le projet, enfin moi, à titre personnel que je présentais sur l'UPEC, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même 20 millions. C'est 20 millions de bonus, faites-vous plaisir donc euh, ça te permet quand même un petit peu d'imagination, d'autant plus que ces 20 millions que, qui ne vont pas être dépensés, mais comme tous les projets de ce type, en linéaire, tu peux mettre un focus au point de départ, enfin donner des coups d'accélérateur, etc. Enfin moi je pense qu'il faut à minima ces éléments-là, donc euh, premiers éléments de réponse. Je rejoins complètement le portage politique, ça c'est important, si on prend notre expérience, c'est un des trois axes stratégiques de l'établissement, donc déjà... Ça s'impose là. Et ensuite, bah, c'est beaucoup de temps passé, beaucoup d'échanges. Hein. Je dirais, euh, c'est des tournées. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de tournées de, auprès des directeurs de, de composantes. C'est des tournées auprès des directeurs de laboratoires pour aller expliquer, partager. Et tout est dans le partage et la construction. Et on y passe beaucoup de temps. Et effectivement, il faut avoir des ressources parce qu'un VP... Euh, tout seul, n'y arrive pas. Et dans notre exemple, l'université a mis en place des ressources. Vous voyez, par exemple, l'enseignement. On a réussi à faire adhérer les collègues. C'est-à-dire que quand on, voit les, on va voir les collègues directeurs de composants, directeurs de services, directeurs de labos, tous sont d'accord qu'il faut y aller. Voilà. Ça... Euh, première chose. Mais ensuite, quand on discute des actions concrètes et que, par exemple, mettre en place, si je prends l'exemple de l'enseignement, oui, il va nous falloir des heures pour mettre ça en place. Ça, c'est autre chose. Euh, je ne vous cache pas qu'à travers a une, une certaine composante. Même, il a fallu, ça venait à un moment donné trop d'en haut. Voilà. Il a fallu même aller déminer certaines fois. Mais quand on, quand on prend le temps d'aller expliquer aux gens on arrive à, à, à les emmener dans la, dans, la, dans la direction aussi où on veut aller, en construisant bien évidemment. Mais c'est vraiment beaucoup de temps. Moi, dans mon cas, euh, il est prévu qu'on mette en place aussi trois chargés de mission dans nos champs. Euh, pour m'aider aussi euh, à, à ces échanges-là, parce que euh, tout passe par l'échange et on doit vraiment... Euh, et et c'est en interne, mais aussi c'est à l'extérieur, parce que le travail, un gros travail de lobby à l'extérieur. Alors nous, on a eu la chance aussi, vous voyez, c'est qu'on a des partenariats forts avec la région et la, la métropole. On travaille vraiment main dans la main parce qu'on a qu reconstruit ensemble notamment... Le GIEC, parce que notre coloration, c'est changement climatique, atténuation, adaptation. Et ça, ça a été important, puisqu'on a des soutiens en, en direct, c'est-à-dire dans nos réunions de travail. On, on, le président de région est là, le président de la métropole sont là dans nos réunions de travail. Donc ça aide à la co-construction avec les services de l'université et les services de la métropole et de la région. Mais là aussi, ça a été un long travail d'échange et de lobbying auprès des collectivités. Et aussi, il y a les entreprises qui y viennent également. Donc c'est beaucoup de temps passé et d'échange, oui. Euh, je, je peux... Attends, je regarde s'il y a d'autres questions d'abord. Oui, il y a des questions On va partager. les collègues parler. Oui, moi, je voulais juste euh, apporter un témoignage et une question, juste pour dire qu'à euh, à Grenoble INP, le, le, le, le, le prisme qui a été choisi par euh, l'équipe politique, c'est de ne pas faire à côté d'eux, et en fait, de transformer euh, tous les métiers eux-mêmes. Du coup, euh, c'est beaucoup plus long, certainement, mais donc, par exemple, il n'y a pas de service de développement durable ou autre, et bon, Par exemple Isabella qui est là derrière, on travaille directement ensemble et en fait l'idée c'est d'insuffler dans chaque métier euh, cette prise en compte, donc dans les instances habituelles de la formation, dans les instances habituelles de la recherche, dans les instances habituelles de la vie étudiante et dans tous les services de la même manière. Et euh, donc ça veut dire vraiment se transformer de l'intérieur en prenant en compte cette dimension et en transformant euh, ben les métiers et les façons de faire. Donc c'est beaucoup plus long, euh, certainement, c'est du coup peut-être moins visible tout de suite, et ça demande effectivement un engagement fort de l'équipe politique. Et euh, je dirais que nous, un petit peu, la difficulté qu'on rencontre, c'est face à toutes les, les injonctions qu'on a ou les demandes de transformation, elles ne vont pas toujours dans ce sens-là. Euh, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Euh, les ressources humaines euh, <rire> aujourd'hui, elles sont très mobilisées par beaucoup, beaucoup de sujets. Et, euh, et ben, le, les, le fait intégrer dans le métier ressources humaines euh, toute cette dimension euh, développement du. Toute cette dimension de transformation vers les transitions euh, sans, euh, par rapport à tout, toutes les, les demandes qu'on peut avoir par ailleurs, eh ben, c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'en termes de, de, de charge ou de priorité, euh, parfois on perd un petit peu le, le cap. Voilà, donc euh, moi je me, je me demandais ce que, voilà, ce que vous pensiez de cette transformation par l'intérieur, à partir des institutions existantes et pas forcément euh, à côté. Voilà une trans transformation par l'intérieur c'est essentiel mais il faut quand même un accompagnement vous euh, voyez euh, comment on peut faire une transformation euh, de l'intérieur de nos métiers si on n'a pas par exemple euh, moi j'ai du mal à imaginer si on n'a pas un service commun euh, qui, qui est compétent sur le sujet et qui accompagne euh, l'ensemble des personnels euh, pour cette transformation là mais euh, bon ah ouais, non, enfin, je suis à 100% d'accord. La phrase qu'on ressort absolument à toutes les réunions, c'est que on ne fait pas à côté ou en plus, toute action à côté ou en plus, et on sort son revolver. C'est-à-dire le sujet, c'est de faire autrement tout ce que l'on fait déjà. Mais je partage aussi le fait que pour faire ça, il faut notamment pour les enseignants des, des, des, des ressources d'accompagnement et que pour certains métiers, c'est lent enfin, voilà, et, et pas forcément... Euh, va pas forcément sans l'autre, mais on partage à 1 million de pourcents, bien entendu. Quelqu'un veut d'autre euh, Non Je me permets juste... Tu veux, vas-y bah, un, un, un petit peu dans le même esprit, euh, on a quand même effectivement des, des leviers, des ressources chez chacun. Et, et, euh, Quelqu'un qui est vraiment rétif à ça, on, honnêtement, c'est tout, tout très compliqué de l'amener ailleurs. Mais on a, ça m'a toujours frappé de voir comment... Euh, des personnes dont je connais les engagements personnels qui, à côté dans leur vie perso, euh, font des choses et qui, dans leur boulot, reproduisent ce qu'elles ont, qu ont toujours fait. quoi Et donc euh, je pense qu'il faut réussir à créer juste un climat peut-être de, de confiance, d'envie, pour, euh, pour que voilà les, les convictions, ne serait-ce que les engagements personnels, puissent s'exprimer dans un cadre professionnel encore l'exemple le, la semaine dernière d'une voirie euh, qu'on m'a dessinée, une, une, un accès à McDo, voilà, avec deux, deux voies dans les deux sens, etc. Un truc très routier. Et que, et je demande la personne, vraiment, est-ce que tu penses que c'est bien, ça oh ben, euh, pff, non. <rire> Alors, allons-y, faisons différemment. Euh, moi, j'ai deux questions. Une petite question à, à Rouen. Est-ce que, entre guillemets, l'incident Lubrizol a été un moteur de votre action Bon, la réponse est oui. Donc, ok. <rire> non, ma voisine. Non, mais je peux vous dire, répondre oui et expliquer un peu pourquoi. Euh, oui, parce que quand il y a eu l'accident, l'incendie du Brisol, euh, vous savez, les universitaires ont la parole très libre, ça partait dans tous les sens, euh, et donc l'équipe, la présidence a dit euh, bon les. Les universitaires ont, peuvent s'exprimer auprès des journalistes, mais on va mettre en place une équipe euh, euh, qui sera l'équipe qui répond au nom de la présidence. Et puis, euh, on a travaillé euh, au moment de la crise. On s'est réunis euh, vraiment euh, de nombreuses fois. Et on a appris à se connaître et on s'est aperçu qu'on était certes pluridisciplinaire, mais on, on travaillait en silo et, on, et sur ce genre de problématiques qu'on pouvait y aller ensemble. Et euh, suite à ça, on a, euh, il y a eu une rencontre, euh, j'ai demandé une rencontre avec le président de région et on a présenté un projet, un gros projet hein, qui a été cofinancé par la région, l'ANR, la métropole de Rouen où on a mis ensemble les spécialistes de la santé, les sociologues, les spécialistes de l'environnement, et ça a été aussi un des... Dé... Alors on avait d'autres actions, mais ça a été aussi... Euh, on avait d'autres actions avec les... Non, j'ai parlé des GIEC, mais ça aussi, ça a été un, un peu un... Finalement, un bien pour un bien. Voilà, Je vais chercher les mots. Oui, parce que ça nous a permis aussi de se rendre compte qu'on pouvait, euh, qu pouvait euh, vraiment faire du transdisciplinaire, même si on en faisait déjà un peu, mais pas à ce niveau-là. Donc ça a été un, un catalyseur. Oui. Alors ensuite, j'ai une autre question qui s'adresse un peu... Oh pas mal à Rouen mais pas que. C'est bon, euh, tous les établissements on parle des moyens en personnel ou ne gagne pas un, un appel d'offres pour euh, avoir du personnel dédié ou en tout cas important. Et moi moi je m'interroge quand même sur euh, euh, à quoi il sert. C'est-à-dire que bon là j'étais assez récemment dans une université belge où il y avait des Belges, des Allemands, etc. Et il y avait même mêmes problématiques. L'université belge en question qui est Gand, il y avait une dizaine de personnes dans le service des DRS et qui était spécialisé par grandes thématiques et qui me disait que le rôle était allé de faire au quotidien l'aiguillon auprès des intervenants de terrain finalement dans leur domaine respectif, et puis l'autre, c'était une université allemande où ils avaient une personne directeur des DRS, et je lui dis, vous êtes combien Je suis un. Euh, voilà. Et donc, je joue aussi ce rôle, mais lui me disait, bon, le problème, c'est que c'est mon actuel recteur, hein, en Allemagne, c'est des, des recteurs, euh, président d'université. Euh, le jour où il part, euh, c'est fini. Il euh, n'y a plus d'action. Donc... Euh, entre dans, dans votre service important alors à Rennes, tu as pas dit combien vous étiez, mais est-ce que est ce que ce ne sont que des compétences de coordination et de d'aiguillon ou est-ce qu'il y a également euh, des compétences propres, euh, euh, je sais pas, euh, gérer le schéma des déchets, enfin peu importe. Bon, et puis une dernière observation, c'est qu'il y a la formation des agents aussi. Et bon, moi dans mon ex établissement, on parlait panneaux solaires, on vous répondait, euh, ah oui, mais ça coûte cher. Enfin bon, voilà, il y a un problème de formation des agents, je pense, et dans pas mal d'établissements. Donc, euh, est-ce que vous adressez également ces questions-là oui tout à fait. L'idée était de, de effectivement dans le service qui sert de relais, hein, mais on a des, des, des expertises bien définies aussi pour, pour co-construire des projets avec les parties prenantes, voire l'établissement, être force de proposition et aller chercher des labos. Un, un exemple, on a un projet de plateforme multi-risque autour du changement climatique cofinancé par la région et l'université. Et euh, bah ça se fait avec un ingénieur de recherche spécialiste dans ce domaine-là, qui fait la cartographie donc spécialisée pour la partie, vous voyez, les quatre piliers. On a fait en sorte, le service était tout petit au début, hein, je vous avouerai... Euh, quand j'ai discuté avec mon président qui m'a proposé la vice-présidence au départ je lui ai dit que je ne serai jamais vice-président d'université donc, donc j'ai changé parce qu'on a eu une discussion et on a eu une discussion autour des moyens qui seraient alloués pour atteindre ces objectifs puisque c'était un des trois axes stratégiques de l'université et force est de constater qu'il y a eu des moyens mis en place l'ingénieur de recherche par exemple une Prague justement pour Conduire euh, la stratégie, accompagner euh, les composants pour l'intégration euh, du DDRS. Donc, de, vous voyez, euh, c'est à la fois des relais, mais avec on a des expertises. Et la métropole a même financé aussi un ingénieur d'études aussi sur la composante euh, recherche. Donc, euh, donc c'est oui, effectivement c'est les deux. Et si on veut avancer, euh, voilà, il faut il faut il faut de l'expertise dans les quatre grands piliers, bien évidemment. On va atteindre le terme de cette table ronde. Rennes, combien alors? Nous, on n'est plus sur le modèle allemand quand même, hein. on est plus euh, un, mais euh, j'ai vu que déjà c'était très attentif quand même à, au modèle de d'eurore, de donc c'est quelque chose... Non, non, mais on a quand même justement de plus en plus, justement, on essaie des compétences qu'il y en a en interne, hein. et on essaie de les repérer, de les mobiliser pour qu'ils puissent y consacrer du temps. Régis, on est un exemple, donc a, ça se développe, et on a des collègues chargés de mission ou qui ont un temps dédié de plus en plus sur eux. parce qu'effectivement, accompagner, ça prend du temps, et il faut une certaine expertise... On ne peut pas être généraliste, et, et spécialistes de tout. Donc euh, c'est donc, sûr que. Et, et dans nos établissements, alors c'est de la formation continue aussi, mais il euh, y, y, y a des compétences aussi euh, qui peuvent être mobilisées. C'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Il y a des coûts, il y a du temps. Et souvent, le temps, c'est de l'argent, donc c'est assez normal. Euh, on arrive au terme de la table ronde. Je ne voudrais pas que quelqu'un dans la salle ait regardé une question sur le. Ah, ouais, moi, à la table ronde, il y en a qui voudraient moi, dire quelque chose alors. Juste deux minutes. Ouais. Alors, deux minutes, euh, Régis. J'en ai pas eu beaucoup, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, c'est simplement euh, un appel à la vigilance, parce que moi qui viens vraiment du terrain, et vous qui êtes euh, parmi les, les grandes et les grands décideurs... Euh, pas, non, mais c'est vrai. En, en gros, euh, moi, je travaille aussi bien, et je pense que c'est aussi une des forces de, de, de notre équipe, c'est que je travaille aussi bien avec, euh, avec Nathalie, la DGS, qu'avec les jardiniers. Et euh, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, alors même si je pense, comme vous, que... Euh, il est vraiment nécessaire d'avoir un service et des compétences dédiées. Je pense que c'est la, la nature du message qu'on envoie au personnel, aux étudiants et aux collaborateurs parce que euh, bah, souvent quand euh, on arrive dans des services euh, ou quand je passe après euh, François ou peut-être que quand il passe après moi, euh, j'entends souvent des, des termes de « c'est bon, DDRS, on peut faire autre chose peut-être ». Ou alors, bah on en... comment Il faut encore travailler le message. Alors là, même pas Il y a une toujours question... besoin, a besoin de pédagogie, c'est ce même... voilà. Voilà. Autant sur cette question du message, je ne suis pas grand-chose pour vous le dire, mais même, si, même avant de venir, je pense qu'on baigne tous dans une culture et dans une société où la place de la transition, je ne sais pas si on est tous capables, et je ne suis même pas sûr d'être capable de, de, de définir facilement la question de transition, mais quand on arrive quelque part avec un projet, c'est un des paris que, que, que j'ai lancé à François, c'est que là, on a eu un grand temps fort forum des DRS pendant deux jours à l'université, euh, début du mois. Moi, j'ai eu beaucoup de retours qui me sont revenus de ah, « mais on mélange tout, on mélange tout ». Peut-être que si demain, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, on arrive à le faire sans forcément mettre l'étiquette des DRS, c'est là que le pari de, de tout le monde sera gagné. Et euh, voilà, c'était simplement entre euh, une équipe hyper compétente qui, qui va arriver et qui va apporter son, son savoir-faire, ses méthodes, ses techniques, et euh, celles et ceux qui vont en faire tous les jours sans forcément s'en rendre compte et qui vont euh, l'ancrer encore plus dans leur, dans, leur, euh, dans leur quotidien. Je pense qu'il y, y a un juste équilibre à trouver. Juste un mot, euh, même quand il n'y a pas de portage politique, aucun on a quand même de la latitude en tant que DGS. Notre rôle, je rappelle notre fonction constitutionnelle, c'est d'éclairer la décision politique et deux, de mettre en œuvre les projets politiques dans le cadre des obligations de la France. Et les obligations de la France, elles sont légales, mais c'est aussi la Convention des accords de Paris. Donc même si on a des présidences contre, admettons le pire, on a une immense latitude qui est un devoir. Notre statut nous protège pour ça. Et dans le cadre de nos entretiens annuels, des contrats d'objectifs et de moyens avec nos directions, alors pas forcément évidemment sur l'enseignement et la, et la recherche, mais on a une immense latitude pour obliger, enfin obliger, donner envie, etc. etc. L'ensemble de, de, de nos équipes pour le faire. Donc moi j'ai beaucoup de mal à entendre que, évidemment c'est essentiel le portage politique pour aller plus loin, mais on a quand même un immense et un devoir d'agir même quand on n'a aucun portage politique. Conclusion, merci. C'est la pause reprise dans une demi-heure.